Bonsoir les amis, c'est lundi, il est 22h, c'est le Talk Talk Show. Merci d'être présent ce soir et d'être déjà nombreux au départ de cette, de cette émission. Aujourd'hui, on a un invité, un pro avec cette nouvelle mouture. Je vous le rappelle, si vous n'avez jamais entendu parler du Talk Talk Show, le Talk Talk Show est une émission que j'ai créée lors du premier confinement. Au lendemain des annonces du président Macron, j'avais décidé de faire une quotidienne. Et puis, cette quotidienne eh s'est renouvelée 70 fois chez elle. Ça m'a permis euh, ben, de, de rencontrer des gens que je connaissais, tantôt je ne connaissais pas, mais aussi ça a permis à beaucoup de gens euh, de créer des synergies entre eux, de se rencontrer et même de se lancer. Euh, C'est vraiment euh, un, excellent, euh, un excellent moment euh, que ça a pu être, euh, être généré. Je regarde parce que je, je regarde si tout se passe bien, visiblement tout se passe bien. Euh, C'est toujours le risque du show. Euh, je ne sais pas si ça a l'air bien, j'ai l'impression que ça saccade. Je vais ici regarder de ce côté pour être sûr que tout se passe bien. » Est-ce que vous me voyez bien J'ai l'impression que l'image saccade euh, alors que normalement je suis censé avoir la fibre. Voilà, donc j'ai décidé de faire une deuxième saison, euh, mais cette fois-ci avec une mouture un peu ré révisée, non pas quotidienne parce que bon, le, les affaires ont quand même repris, donc je ne peux pas assurer cet engagement d'être là au quotidien. Mais tous les lundis soirs à 22h, euh, bien, la version a un petit peu changé, j'accueille une personne, dans, toujours dans un format conversationnel, du monde de l'entreprise ou en tout cas un professionnel, un expert et mon rôle dans cette conversation, c'est d'aller chercher des pépites et puis surtout, cette émission est-ce qu'elle est aussi grâce à vous Parce que vous êtes dans le chat, vous conversez avec nous, avec moi et je vous souhaite à tous la bienvenue et comme d'habitude, eh bien, j'espère que vous allez bien les amis. Alors comme d'habitude, eh bien, j'ai envie de savoir d'où vous venez et comment vous allez, donc mettez dans le chat de quelle ville vous venez, de quel pays, une ville c'est sympa, c'est quand même plus précis et puis euh, la petite, euh, la petite météo du, du jour, notez-vous l'humeur du matin. Euh, zéro, vous n'allez vraiment pas bien du tout. C'est vraiment le moral à zéro, comme on le dit. Hein. Et 10, bah, vous avez la pêche à revendre. Et voilà, c'est juste une question de voir un petit peu euh, comment vous allez. Et puis, il y, y a un effet aussi de solidarité, l'effet de groupe. J'ai vu aussi que dans les chats, vous vous, vous auto-soutenez mutuellement. C'est sensationnel. J'adore cette émission. Et bien entendu, nous avons aussi... Anne qui est avec nous, regardez, elle est là, voilà, toujours. Donc, Anne va, bien entendu, comme euh, tous les lundis, euh, réapparaître en fin d'émission et va nous faire une chronique de synthèse de tout ce qu'elle aura entendu, donc aussi bien de vos commentaires, de ceux que nous allons échanger avec Éric blo dans quelques instants. Les amis, euh, le revenu que je regarde un petit peu vos, vos commentaires parce que ça me fait toujours plaisir de, de vous voir, c'est un rendez-vous euh, que je ne peux plus manquer. René, voilà, toujours très agréable de, de voir des, des noms et des visages euh, qui sont fidèles au rendez-vous depuis même le tout premier confinement. Merci René d'être fidèle. Bonsoir à tous, bonsoir à toi. Euh, Laurent, hello au binôme euh, de feu. Alors, je regarde, je vais agrandir. Hein. Euh, du lundi soir, hello Anne et Michel. Hello Laurent, heureux de te voir à nouveau. Voilà, il s'excuse. Hein, C'était pas Anna, mais Anne. David Comblin, qui va bien, David. Ben voilà, euh, David, le regagnant du concours de la semaine dernière du show. Je vais en parler dans quelques instants. Euh, donc René va bien. Christelle Leroy, heureux de te revoir. Pas de soucis. Très bien. Merci euh, de confirmer que tout va bien dans la connexion. Alors là, j'ai toujours Anne. Vous voyez, elle, elle est là. Voilà, elle est là. Mais <rire> commente <t> <rire> Ouais. Voilà, tu montres l'exemple. <rire> Voilà, ça fait plaisir, ça c'est quand on n'a pas d'amis, on s'auto-commande on soi-même. Euh, nous avons, donc David qui vient de Cheftogne Chef en Belgique, euh, dans, les, dans les Ardennes je pense, hein, c'est dans les Ardennes belges. Nous avons euh, Sophie Baudry, bonsoir Sophie, du... Canada, si je me souviens bien, voilà, on entend très bien, belle initiative, ça me parle, à l'écoute de Château Gay au Canada, <rire> Sophie, bienvenue dans cette émission, ça me fait vraiment plaisir de te, de te revoir parce que ce n'est pas la première fois que je te vois, David nous, nous donne un beau 9 sur 10 en termes d'humeur du jour, Laurent, Paris, France, énergie, 10 sur 10, c'est fantastique, Christelle me dit bonsoir, ben Christelle, je te redis bonsoir à toi aussi. Et, euh, et Bonsoir Anne moi aussi, euh, voilà euh, bonsoir Anne. Nous avons René qui vient de Couleuvre dans l'Allier le 10. C'est pas un département très courant l'Allier, hein <rire> donc tu viens du fin fond de la France mon cher René. Euh, Laurent qui nous dit on kiffe la d'Anne Ah si tu veux, on peut passer directement à la chronique. <rire> attends donc tu vas venir là, attends je regarde la générale. Voilà. Ah, tiens on te voit pas avec la barre. Tiens regarde, vas-y vas-y vas passe en dessous. Voilà ici. <rire> On peut passer à la chronique aussi, hein, si tu veux, directement. Non, mais dis carrément que c'est trop long avec moi, tu veux voir Anne, ou alors il faut changer le format. Je demande à Anne de commencer, et moi, je termine. Je vous dis juste au revoir, voilà, c'est une possibilité. Euh, D'ailleurs, Laurent, la prochaine fois que tu parles pour toi, ne dis pas « on », ensemble ça, hein, voilà, c'est toi, « je hein, ». voilà. Benoît, bonsoir Michel et Anne, bonsoir Benoît, bienvenue dans l'émission, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Frédéric, bonsoir Anne et Michel, Frédéric qui a été l'un des conférenciers, qui a assuré le show et qui a même eu la grande difficulté d'être le premier à venir sur scène. C'est toujours très difficile d'ouvrir un show comme c'est très difficile de le clôturer. Donc euh, il a relevé ce défi haut la main et tu sais Frédéric, que tu es le bienvenu dans l'émission si tu veux, tu as le lien, tu peux venir. On a Eric que tu as rencontré la semaine dernière, et si tu veux converser avec nous, tu es le bienvenu. Énergie de Christelle, un beau 10 sur 10. On a Thierry qui nous écrit toujours des beaux romans fleuves. <rire> Parfois, tu es même bloqué tellement c'est long. Bonsoir Michel, et comme d'habitude, tu vas nous faire une très belle citation d'un livre que tu as lu. La peur, c'est l'eau qui éteint la flamme de notre espoir, celui que nous avons en nous, alors que la foi, c'est le carburant que l'on met dans notre propre réservoir et qui apporte la puissance de notre vie. Thierry, ben tu sais quoi Tu es mon chroniqueur dans le chat de tous les lundis soirs. Voilà, tu es mon chat chroniqueur de tous les lundis. C'est magnifique. Merci pour cette pour cette belle pensée. Euh, Clément, bonsoir Clément qui nous regarde sur LinkedIn. Hein. Je rappelle que cette émission est diffusée en live simultanément sur YouTube, LinkedIn et Facebook. Si tu me rates, si tu n'as vraiment pas envie de me voir... <rire> Donc, euh, merci d'être là, Benoît. Ça me fait vraiment plaisir de te voir et de, de te voir depuis euh, LinkedIn. Nous avons euh, Michael Alex qui nous dit bonsoir qui nous regarde sur Facebook. Sophie Campione, qui elle aussi a été la deuxième conférencière qui a assuré le show. Mais alors, de main de maître, on a ri. Et alors, on n'a pas seulement ri, mais on a été touché. On, on a traversé différents ascenseurs émotionnels au travers des messages euh, que, que, que Sophie nous a passés, mais également les, les six autres conférenciers. C'était fabuleux. Nous avons Pascal qui nous regarde depuis, euh, depuis euh, LinkedIn. Pascal, tout va bien, 10 sur 10, région parisienne, parce que je te connais. Et les amis, je vous invite à aller voir aussi la programmation. La programmation est bouclée jusqu'à fin mars. Et Pascal sera aussi notre expert invité très prochainement dans l'émission. Et Pascal est expert en prise de parole en public, mais il a bien plus que ça dans sa besace, parce qu'il est aussi expert en PowerPoint. Et je vais voir si je pour le caler avec ça, parce que j'adore ça. Et Enfin, j'adore PowerPoint, T'as hein, pas le caler, mais le PowerPoint. Pascal, je me réjouis de te voir dans l'émission. Laurent, mais oui, je t'adore, cher Michel. Oui, rattrape-toi. Essaye de te rattraper aux branches. On, on, on se parlera un de ces quatre. Chris, merci, Chris, de m'avoir envoyé un petit message bienveillant. J'avais fait une petite coquille. Au lieu de mettre 22 heures, j'avais mis 21 heures sur Facebook. Mais les amis, vous savez que c'est 22 heures. Merci, Chris, de ta, de ta bienveillance et euh, surtout de, de ton empathie, de, de faire vraiment toujours, d'être toujours attentive. Tu viens de Fontainebleau. Euh, donc bonsoir Michel, Anne et Eric qui est déjà là, Eric hein, il va arriver dans quelques instants à l'image mais il est déjà en régie euh, oui, humeur 10 pour René, super, Laurent, je kiffe la chronique après ton excellente présentation du Talk Talk Show avec tes invités Oui, oui, c'est ce que je dis, tu essaies de te rattraper aux branches, mais le mal est fait, le mal est fait Voilà, euh, Frédéric, très bien c'est noté, euh, Frédéric a assuré, nous dit Chris qui a regardé probablement en replay Parce que oui, effectivement, euh, le show est visible en replay et nous avons Isabelle qui nous souhaite la bonne soirée Francis, qui était également présent. Francis, qui est un grand conférencier lui aussi depuis de nombreuses années. Euh, et ça fait de nombreuses années aussi euh, que nous sommes amis. Nous avons même été aux États-Unis ensemble. On a même fait quelques vidéos ensemble. Et Francis a aussi sa chaîne YouTube. Et il était avec nous. Il nous a honoré de sa présence lors du show de l'école des conférenciers professionnels. Et merci, Francis, pour tes retours. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Et nous aurons le plaisir de peut-être de, de t'avoir peut dans l'émission, si tu le désires. Nous avons sur euh, YouTube... « Magdalena nous rit. Hello à vous deux. Un plaisir de t'entendre rire, Michel. Au plaisir de te revoir. Merci, Magdalena. » Je sais que parfois, mon rire fait peur parce que c'est un rire… Mais bon, là, on a quelque chose en commun avec Anne, c'est qu'on a tous les deux des rires très bruyants. <rire> si, si, si, si, si. si. <rire> Mais ce sont des rires sincères. Voilà, je ne, je, je ne veux pas étouffer mon rire. On m'a parfois dit « Michel, tu ris vraiment très fort. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu veux que je rie Quoi euh, Vraiment euh, en sourdine Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un rire qui vient du fond du cœur, qui sort de mes poumons. Euh, je n'en peux rien. C'est comme ça. Euh, Joël, bonsoir Joël. Toi aussi, une fidèle de l'émission depuis la première heure. Merci d'être fidèle au rendez-vous euh, sur Facebook. Euh, bonsoir de Auton. Auton, c'est en Belgique, je pense aussi, hein, Avec un 7. Ah, c'est pas mal un 7, C'est bien. Et comme invité chez moi, le Covid aïe, crotte. Ben oui, ben, c'est bien d'avoir le Covid et d'avoir un 7, mais ça va d'aller, comme on dit chez nous, oui effectivement, ça va d'aller. Merci pour ton optimisme, cher Joël. Laurent, quel regret de ne pas, pu, euh, de pas avoir pu venir au théâtre Oui, je sais que tu avais acheté ta place pour venir et au dernier moment, tu, tu as eu un empêchement professionnel. Est-ce que tu as regardé le replay Si oui, dis-nous ce que tu as pensé du show. Alors, euh, pom, pom, pom, pom, ça défile très vite les amis, vous êtes très très nombreux, c'est un réel plaisir de vous retrouver toutes les semaines et surtout de vous voir interagir comme ça, ça donne du sens à cette émission, c'est génial. Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde, bon à savoir sur YouTube, je suppose que c'est le titre, le nom de ta chaîne, on ira voir, bon à savoir si effectivement tout ce que tu fais est bon à savoir. Angelo Paulino, PhD DTM. bonsoir Michael, great PhD, je suppose que tu es aux états unis peut-être parles-tu français. If you speak English, welcome here, but the, the show is in French only, so welcome anyway. <rire> Ça m'a permis de me la péter en anglais. Voilà. <rire> euh, Isabelle, sur LinkedIn, j'aime bien les « Tu la com » de Pascal Aumont en ce qui concerne la prise de parole en public. Et bien voilà, Isabelle, tu seras avec nous probablement quand euh, Pascal... Euh, sera mon invité très prochainement. Betty, bonsoir chère Betty, Thierry. Actuellement, je lis Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi, de Teach Nat Han, et ça m'a inspiré la situation précédente. Merci pour ce partage, mon cher Thierry. Euh, salut Francie, ravi de te voir. Voilà, vous faites des gentillesses et des politesses ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà, vous êtes, si je vous dérange, vous me le dites. Hein. Voilà. <rire> il est parfait, il vient du cœur, il est vrai, il est puissant. Merci Magdalena, ça me fait toujours plaisir. « Bon savoir, qui vient de Bruxelles ?»« Voilà, ben tu, sais, tu sais que moi, j'ai habité Bruxelles, je suis même né à Bruxelles, né à Berkheim-Saint-Agathe et grandi à Scarbeck. De quelle commune de Bruxelles viens-tu Ça m'intéresse. »« Betty, bonsoir de Marseille. »« Oh, Marseille, la, la, la, la terre de, mes, de ma famille maternelle. »« Voilà, Betty, ça me fait plaisir de te voir. »« Les amis, je suis vraiment très, très heureux et toujours très très, très motivé, enthousiaste, je vous l'ai dit, de faire cette émission. » et ma joie est d'autant plus grande que la semaine dernière, j'ai eu l'immense privilège et l'immense bonheur de, de produire les conférenciers qui sortent de l'école de conférenciers professionnels à Paris dans une salle bondée qui a été filmée. Je ne sais pas si vous avez vu le replay. Le replay, vous pouvez le trouver euh, sur le site de l'école de conférenciers. Il y a marqué le show. Vous allez voir, c'est sensationnel. C'est deux heures et demie euh, de, de conférences euh, sensationnelles où vous voyez euh, la qualité exceptionnelle que que, que l'on réservé c'est euh, sept conférenciers, euh, des travaux de mois et de mois euh, intenses. On en parlera tout à l'heure avec Eric, euh, il parle, nous apportera une autre vision de ce métier, parce qu'Eric, vous allez peut-être le découvrir, fait un métier bien euh, particulier, vous allez le découvrir et c'est bien entendu lié au monde de l'événementiel et euh, de la conférence. Nous allons apprendre beaucoup de choses en sa compagnie. Laurent qui nous dit… Euh, les conférenciers conférencières étaient toutes et tous d'un haut niveau, saisissant, impactant, inspirant, félicitations à eux. Merci beaucoup Laurent de les encourager et euh, vos compliments les encourage toujours. Euh, C'est toujours aussi euh, à, à, vraiment euh, touchant de voir aussi le nombre de fois où le replay a été vu. Le replay sur sur sur, Facebook, sur YouTube euh, va arriver là maintenant euh, à... Après de 800 vues. Sur LinkedIn, il a été vu plus de 500 fois. Sur Facebook, 300 ou 400 fois. Enfin, vous avez été largement plus de 1500 personnes à voir le, le streaming ou le replay. Et moi, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à poster des commentaires pour encourager les conférenciers qui sont passés là, là sur scène. Parce que, j'imaginez bien, si vous faites de la scène, vous le savez, ces mois de préparation, il y a eu un énorme poids, un énorme stress. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une quantité de ces élèves ont aussi subi la crise sanitaire, donc la formation s'est éternisée pour certains, parce que l'événement précédent a dû être annulé, donc on s'est retrouvé avec des conférenciers qui avaient leur conférence prête il y a déjà presque un an, et d'autres qui avaient leur conférence prête il y a presque trois mois, et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on n'y avait aucune différence de niveau sur scène, c'était sensationnel, et quand on, on fait de la scène, quand on se fait applaudir par le public, c'est extraordinaire. Euh, je vois que vos commentaires euh, continuent à fuser. Merci beaucoup, David, qui lui était dans la salle. Hein. David, un moment inspirant. Merci beaucoup, mon cher David. Ça me touche toujours autant que co-conférencier qui était présent. J'aime bien moi aussi rire, nous dit Isabelle sur LinkedIn, le yoga du rire dans les moments difficiles. Et pour réduire le stress et bien plus encore, eh bien, tu t'entendrais peut-être avec. Euh, Stéphanie Freitag qui elle nous a fait une séance de rire sur scène euh, parce que c'est son expertise c'est sensationnel euh, donc euh, oui moi-même j'étais très sceptique si autant je suis capable de rire spontanément je suis dans la capacité la plus totale de rire quand on me le demande ou sur commande et euh, j'ai fait plusieurs séances de yoga de rire parce que au, au travers de mon métier ou parce que j'ai accompagné des gens ou j'ai assisté à des événements de développement personnel j'accroche pas et euh, voilà mais stéphanie a réussi à me réconcilier avec le yoga du rire parce que son approche est tellement intelligente subtile bienfaisante que euh, voilà c'est la première fois de ma vie que je j'entre je, dans le monde du yoga du rire et, et que ça fonctionne et puis quand on a une salle qui rit de bon cœur suite à sa démonstration c'est extraordinaire euh, Angelo, tout à l'heure, à qui j'ai parlé en anglais, je suis à Paris, j'ai déjà assisté à une de tes conférences à la FCP, tu es top, ce que tu fais, bravo, waouh, ben, je te remercie, ça me, ça me touche du fond du cœur, si tu as assisté à une de mes conférences à la FCP, euh, voilà, ben, écoute, merci, on s'est déjà vu et euh, voilà, ben, au plaisir de se revoir, dis-nous un petit peu d'où tu es, parce que du coup, tu parles bien français, ça m'intrigue de savoir d'où tu viens, David, 7 super conférenciers, oui, merci euh, pour eux, Chris, merci Michel pour ta générosité et ta bonne humeur et bravo les conférenciers, top. Voilà les, les amis conférenciers, prenez, prenez, prenez, c'est toujours bon. Et vous savez quand on se lance, euh, vous savez que c'est toujours quelque chose qui est, qui est important. Quand on se lance, euh, on est, on est toujours dans le mouvement et parfois on peut être face aux déceptions, euh, face aux salles vides ou, ou face euh, peut-être même à la trahison ou, ou face euh, à des choses qui ne fonctionnent pas. On peut rencontrer le découragement. Et ce qui est important quand vous vous sentez découragé, c'est de vous connecter au moment où vous avez connu la victoire. C'est comme un champion sportif une fois qu'il a gagné une médaille, il sait qu'on qu'il en est capable et ça donne un autre goût aux échecs suivants. Et bien pour un conférencier, c'est pareil. Quand un conférencier a un premier succès sur scène, et c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai commencé en autodidacte, hein, ça n'a pas été facile. Il n'y avait pas d'école de conférencier à l'époque. Euh, je me suis retrouvé de nombreuses fois devant des salles vides et peut-être certains d'entre vous qui me regardent, je sais qu'il y en a certains qui étaient dans ces dans ces salles où il y avait que deux trois personnes. Euh, j'ai dû m'accrocher à ces conférences qui ont fonctionné pour me dire ok. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est ma conférence Est-ce que c'est ma com Enfin, alors ça, c'est tout un sujet. Mais ne vous découragez pas. Quand vous avez un succès, quand vous touchez du bout du doigt un succès, créez un ancrage autour de ce succès pour qu'au moment de découragement, vous puissiez vous souvenir que ça a fonctionné. C'est le message que je donne à tous les conférenciers qui sortent de mon école ou à n'importe quel conférencier qui, qui converse avec moi. C'est quand tu as eu le succès, et que tu échoues la, prochaine, la fois suivante. Souviens-toi que ce succès peut être reproduit. C'est peut-être pas pour cette fois-ci, mais pour une suivante. Mais ça, ça peut faire l'objet euh, d'encore de, de, tout un débat. On en parlera peut-être avec Eric, je ne sais pas. Comme c'est une conversation, il n'y a, a pas de questions qui ont été préécrites. Je veux que ça reste naturel et spontané. Déborah, qui toi aussi, tu es là depuis la première heure. Merci d'être fidèle depuis si longtemps. Euh, là, à refaire en Belgique, David. Euh, oui, il y a, y a des projets qui vont se mettre en place. Je ne fais aucune promesse, mais il y a des choses qui vont se mettre en place, c'est certain. Et ce qu'il faut savoir, mon cher David, c'est que organiser un événement tel que celui-ci, euh, ça demande énormément d'énergie, ça demande aussi énormément d'argent. Il <rire> faut le dire, hein, il dire, on va pas se mentir. Euh, donc, il faut aussi se dire la vérité. Quand on organise un événement de la sorte, le risque que l'on prend, c'est ben, le, le taux de rentabilité. Voilà Quel est le seuil de rentabilité d'un tel événement Et surtout en temps de crise sanitaire, ça va se décanter. Il y a un jour où ça va aller mieux. On sait par les annonces gouvernementales que les salles vont se réouvrir sous condition d'avoir le pass vaccinal. On va pas faire le débat là-dessus, on s'en fout. Euh, ce, qui, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, ben, les salles vont commencer à se libérer. Euh, ça va revenir, mais euh, pour l'heure, c'est euh, compliqué. On parlera tout à l'heure de ça avec Eric. C'est compliqué d'organiser un événement, mais beaucoup s'y préparent en tout cas. Euh, nous avons Chris qui disait « Stéphanie est exceptionnelle, merci pour elle ». Bon, savoir, waouh, tu connais bien Bruxelles, je suis de la commune d'Ever, pas loin de Zaventem, je connais, j'ai été à l'école primaire à Ever. Si tu connais Ever, tu connais peut-être l'école qui s'appelle Claire-Vivre. Eh bien, j'étais dans cette école-là, qui est une école de type Freinet-Montessori, et, euh, mon ma scolarité primaire, ben, vous comprenez pourquoi je suis un petit peu, un petit peu extraverti, c'est que c'est une école qui m'a permis d'extérioriser de, beaucoup de talents. Aïvert. Ah, Bonsoir, chère Virginie. Euh, sur LinkedIn, chaque matin, je regarde une conférence. Parfait le replay pour découvrir les conférenciers pendant mon petit déj. Virginie, qui a été euh, aussi euh, participante au show, de la, la, la précédente, tu as été notre maître de cérémonie et j'en profite encore pour te remercier. Et euh, cette année, c'était Anne, vous l'avez vu, mais, mais merci Virginie et merci pour ta présence et merci beaucoup pour, pour, cette, pour cette mention. Je regarde tes vidéos, c'est top. Je suis à la recherche de la positive maximale T'es sur la bonne chaîne <rire> voilà, euh, j'habite à Bobigny dans le 93 et je viens d'Haïti ah voilà, je comprends mieux, voilà ok, merci Angelo de répondre à la question vraiment, c'est une conversation sensationnelle euh, Déborah moment down récemment et j'ai repensé à ta conf, vu lors d'un dîner des optimistes ça rebouche, merci, je suppose que tu parles de la conférence l'audace de l'optimisme où je rentre dans sa poubelle, ouais mais va la regarder si tu veux vraiment, euh, sur ma chaîne tu as plein d'autres vidéos qui peuvent te faire du bien, euh, n'hésite pas et en tout cas ça me fait plaisir de te voir là et j'espère que en quittant cette émission tu te sentiras mieux. Je sais qu'Eric est aussi rempli de beaucoup de positivité. Vous allez être servi tout à l'heure. Jacqueline Sansèche sur LinkedIn. Bonjour Michel et tous. Merci Jacqueline d'être de retour parmi nous. Voilà les amis, c'est fabuleux. J'adore ce moment. C'est vraiment euphorisant de pouvoir vous, vous revoir, vous relire et de voir de nouveaux visages. Et J'espère que vous reviendrez lundi prochain à 22h. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Si tu regardes ça sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour recevoir la notification. Si tu es sur LinkedIn, bah, viens sur ma page et tu recevras des notifications et pareil sur Facebook, voilà, à nouveau si tu, si tu ne me vois pas, c'est que tu n'as vraiment pas envie de me voir ou que tu ne me connais pas mais si tu ne me connais pas, tu ne me vois pas donc ça n'a pas lieu d'être Virginie euh, qui nous dit excellente Anne d'ailleurs, j'ai adoré son humour et son énergie, oui, et euh, merci beaucoup pour elle, tiens, tu regardes voilà, ici, voilà, voilà ça c'est pour toi <rire> Merci voilà, ça c'est un message. Vraiment, on peut plus, on peut plus spontané. Eh bien, sans plus attendre, les amis, nous allons passer. Euh ben, nous allons faire entrer notre invité de la semaine, Eric euh, Et N'hésitez pas, vous êtes toujours les bienvenus dans les commentaires. Si vous avez des questions à poser à Eric ou à m'en poser à moi, vous voulez vous, vous introduire dans la conversation, vous êtes les bienvenus, posez vos questions, euh, exprimez vos émotions. Eric et moi, nous serons heureux d'y répondre. Donc, sans plus attendre, nous allons maintenant l'accueillir. Salut. Bonjour Eric, comment vas-tu Salut, ça va bien. Merci Michel de ton invitation. Bonsoir Anne. Je suis ravi d'être avec vous ce Attends, soir. Je regarde, voilà, et je regarde, elle est là. Bonsoir Eric. Salut, salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, et tu as vu Eric, un peu le dynamisme qu'on a dans cette émission avec, euh, avec les internautes qui chattent à partir de LinkedIn, Facebook et, euh, et euh, YouTube. Hein. C'est sensationnel. Évidemment, c'est très sympa et je trouve que au moins c'est euh, le Covid aura permis ça c'est-à-dire que les gens soient beaucoup plus à l'aise avec les outils euh, euh, distanciels les outils numériques euh, moi je suis tombé dans le numérique euh, pendant mes études donc euh, ça fait euh, 25 ans maintenant que je pratique ce genre de choses et figure-toi que dans, au début des années 2000 <coughs> j'étais convaincu que la vidéo sur internet euh, ferait un carton c'était <coughs> l'objet de ma start-up et j'ai un peu euh, perdu euh, L'espoir, les premières années de ce nouveau millénaire. Quand est arrivé ensuite YouTube, etc., je me suis dit, ah, ça repart. Mais ça a quand même mis des années à devenir quelque chose de très facile à mettre en œuvre pour chacun d'entre nous. Et au moins, le Covid aura permis ça, je trouve. Oui, alors c'est vrai qu'on que va parler de ce que tu as fait, de ce que tu fais bien entendu, euh, et on l'oublie hein, parce qu'aujourd'hui YouTube fait partie de notre quotidien, mais YouTube c'est assez récent dans le monde de, de, du digital, YouTube n'a que 11 ou 12 ans je pense, hein, pas plus, hein, donc c'est très très récent euh, et, euh, et effectivement ça nous a donné des opportunités incroyables euh, de communication euh, et effectivement le Covid a permis, euh, en mon sens, moi déjà de créer le talk talk show et en tout cas forcer beaucoup de, de gens à, à faire du distanciel. Euh, moi, je, je le disais tout à l'heure, je suis né en Belgique, mais j'ai travaillé aux Pays-Bas, j'ai vécu deux ans aux Pays-Bas. On télétravaillait déjà fin des années 90, tu vois. Et en France, on a dû attendre malheureusement cette pandémie pour s'y mettre. Et aujourd'hui, ben, aujourd'hui, il faut trouver l'équilibre parce que entre être quand télétravail ou pas <coughs> du tout, il y a tout à trouver. Euh, donc, tu dis tu as fait une start-up dans, dans la vidéo. C'était quoi cette start-up Tu nous en parles un petit peu Ah non, non ce n'est pas intéressant parce que c'est très vieux. Mais en gros, c'était la première société en France qui était capable de faire de la vidéo en direct sur Internet avec en plus la capacité de synchroniser les PowerPoint. Tout à l'heure, je t'entendais dire que tu connaissais le PowerPoint. Ben, Figure-toi que dans la communication financière ou la communication corporate, quand un président, un directeur financier euh, parlait aux actionnaires euh, euh, et qu'on leur a dit un jour, bah, vous savez, euh, si vos actionnaires sont à l'autre bout du monde, vous pouvez leur parler en direct, dans un décalage de 3 à 4 secondes, mais pas plus. Euh, je peux oui. te dire que la startup a explosé et qu'on a déployé dans 17 pays en moins d'un an. Ça a, été, euh, ça a été un truc complètement dingue. Et c'était marrant parce qu'on était les seuls à faire ça en France. Et c'est Microsoft qui nous avait aidé à mettre au point en fait, ces techniques aux états unis et qui nous a permis d'avoir un succès assez rigolo en tant qu'entrepreneur. Et donc, aujourd'hui, euh, aujourd quelle est ton activité professionnelle principale Alors aujourd'hui, je, je, je suis un peu dans le même secteur que toi, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les conférenciers. Euh, alors les conférenciers, j'allais dire, ce sont mes collègues. Euh, mes clients, ce sont ceux qui organisent des événements grand public ou entreprise. Donc ça peut être des agences ou ça peut être des, des entreprises elles-mêmes et qui se disent « tiens, ce serait pas mal d'avoir un conférencier qui vienne nous parler de tel ou tel sujet, qui vienne nous donner la pêche, qui vienne nous aider à, à imaginer le monde d'après, qui vienne euh, donner des conseils euh, pour avoir un management euh, différent, etc. » Et moi, mon job, c'est euh, de travailler avec mes collègues conférenciers et puis de dire « tiens, est-ce que tu ne serais pas disponible pour aller faire ta conférence chez Bouygues ou chez EDF ?» euh, ou dans cette association d'entrepreneurs et puis diffuser cette conférence qui va répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Donc je suis un speaker bureau, c'est un peu le nom anglophone de mon de mon métier ou sinon allez, quand je me la raconte un peu en société, je dis je suis agent de conférencier, voilà. Alors justement, c'est intéressant euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce métier. Alors déjà, le métier de conférencier, euh, les gens euh, ont parfois des a priori sur ce métier. Ils pensent que c'est euh, parler en public ou faire le résumé d'une formation en public. Mais on le sait, c'est beaucoup plus que ça. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais, euh, mais, mais pour l'heure, je voudrais, euh, on parle de, de speakers bureau, d'agents de conférencier. Euh, Dis-nous, pour ceux qui, bon, moi je le sais, mais pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas le principe, euh, c'est un petit peu comme un agent artistique, par exemple C'est quoi un agent de conférencier Qu'est-ce qu'il fait oui, c'est un petit peu comme un, un agent artistique. C'est-à-dire que les conférenciers avec lesquels je travaille, euh, j'ai une complicité avec eux euh, qui est assez proche sans doute de l'agent d'artiste de, de, euh, pour réfléchir à leur carrière, pour réfléchir à leur posture, euh, à prendre les bonnes options, en tout cas en essayant de prendre les bonnes options. Et puis en même temps, euh, j'aide les gens qui font du casting. Donc admettons que mon client soit une agence, euh, on va dire publiciste, qui organise un événement pour une grande boîte, euh, euh, où il y aura 700 managers dans la salle euh, pendant une journée. Et ils vont me dire, bon, bah, voilà, euh, voilà ce qui va être abordé comme sujet euh, cette année. Euh, on veut essayer de redonner la pêche aux gens. On sait bien que là, avec les histoires de, de, de distanciation, de Covid, de, de télétravail, bah, il y a des générations entières qui ne comprennent pas pourquoi ils reviendraient travailler au bureau, euh, comment, euh, comment gérer euh, avec son manager, comment gérer… Euh, la culture d'entreprise et tout ça, est-ce que tu as des conférenciers qui pourraient aborder le sujet Et donc après, à moi de chercher dans, dans mon fichier euh, ceux qui sont à la fois euh, disponibles et euh, compétents sur le sujet et de les présenter un peu comme une, une logique de casting pour dire, bah voilà, j'ai deux, trois conférenciers euh, qui répondent à votre demande, qui sont des experts sur le sujet. C'est ou des conférenciers professionnels, donc comme toi, mon cher Michel, donc des gens qui, euh, euh, qui sont des spécialistes de... Euh, euh, la diffusion de ce type de message sur des sur des angles particuliers ou des conférenciers occasionnels ça pourrait très bien être dans, dans l'exemple que je cite euh, le DRH d'un grand groupe qui dit bah voilà nous on a pris euh, un certain nombre de mesures et on commence à en mesurer les les effets et, et bien euh, je peux venir faire une sorte de, de témoignage ou de retour d'expérience sur euh, sur ce qu'on a fait dans ma société et puis euh, et puis à ce moment là c'est à nous de d'essayer de, de, de voir comment on construit la meilleure euh, euh, intervention possible pour euh, nourrir les réflexions de l'entreprise qui est cliente chez nous. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier Parce que de la vidéo de la start-up à euh, créer une plateforme de référencement de conférenciers et d'être euh, speakers bureau, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier Quel est le lien entre l'un et l'autre Ou pas, il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas. Ouais. Entre, entre la start-up que j'ai vendue euh, en 2000, et euh, la création du Speaker Bureau, qui a euh, cinq ans ou quatre ans maintenant. Euh, J'ai euh, travaillé euh, en tant que patron d'agence de com. Et c'était une grosse agence avec plusieurs filiales, plusieurs métiers. Et euh, figure-toi que le lundi matin, euh, comme toutes les agences, on faisait, alors le matin, pas très tôt, on était quand même dans la com. Hein, mais le lundi matin, on faisait une réunion euh, qu'on va appeler comité de direction pour faire un peu euh, la préparation de la semaine, quoi. Et donc, c'était plus des revues de projets et des revues des patrons de chaque pôle qui venaient euh, euh, chercher de l'aide ou en proposer à leurs collègues. Et, et figure-toi que régulièrement, le lundi matin, il euh, y avait un truc qui m'embêtait. C'était quand les gars qui s'occupaient de, de la partie événementielle chez moi euh, disaient, euh, est-ce qu'on n'a pas dans euh, le carnet d'adresse de l'agence euh, un gars qui... Euh, euh, s'était occupé de la transformation numérique du groupe Accor quand Airbnb est arrivé. Est-ce qu'il n'y a pas euh, le gars qui s'est occupé de euh, l'ouverture du capital de euh, euh, telle société, etc. Enfin bon. Donc on me demandait sans arrêt d'avouer euh, que bah non, on ne connaissait pas tout le monde et qu'en plus, on ne savait pas si ces gens-là, même si on avait eu la chance de les connaître, euh, étaient prêts à jouer le jeu, de venir faire une conférence euh, dans une boîte qui l'inviterait en plus, c'était rarement euh, un sujet qui était valorisé au sens financier du terme. Donc, euh, le fameux euh, allez, Vivek Badrinath, par exemple, qui s'était occupé de la transformation digitale du groupe Accor, qui est un ancien d'Orange, que je connaissais bien, on avait travaillé ensemble. Si lui, je le faisais venir, par exemple, chez L'Oréal, qui me le demandait, euh, en plus, on n'allait pas le pied Donc, le mec, c'est un grand directeur qui avait fait des trucs exceptionnels. Euh, on voit bien comment Accor tire son épingle du jeu aujourd'hui, alors que Airbnb continue d'exister et que ça a été quand même euh, une Absolument. sacrée uberisation du secteur. Euh, bah, lui, on allait juste lui filer une bouteille de champagne à la fin, alors qu'il aurait préparé <rire> évidemment sa prise de parole. C'était euh, une autre époque. De valeur. <rire> euh, tu vois et, et, et moi, donc quand j'ai vendu mon, mon groupe de communication là, en 2015, euh, derrière, je me suis dit, bon, euh, euh, je ne vais pas arrêter de travailler, parce que sinon, je vais enfin, je vais m'emmerder, hein, on va dire les choses clairement. Donc, euh, je veux rester dans un secteur que je connais, donc le secteur de la communication ou du numérique, c'était mon secteur initial. Je n'allais pas me mettre à faire de l'huile d'olive en Provence, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et puis, en même temps, je me disais, il faut quand même que je résolve un point euh, que je connais et qui est euh, le pain point, là, le truc qui, qui emmerde un peu tout le monde et tout ça. Et donc, je me suis dit que ce point-là, si moi, euh, me posais problème assez régulièrement, peut-être qu'il posait problème à l'ensemble de la profession des agences de com. Donc, je suis allé voir trois, quatre gros patrons. Euh, enfin, ils n'étaient pas plus gros que les autres, mais leur boîte était grosse, quoi, des patrons de grosses sociétés de communication événementielle. en leur disant, bon, si je résous ce point-là, est-ce que, euh, est que vous êtes client euh, de, de, mon, de mon projet Et figure-toi que que qu'à chaque fois, ils m'accordaient euh, une demi-heure d'entretien, de, au bout de 10 minutes, j'avais un oui. Et au bout de 11 minutes, j'avais... Et puis au fait, si tu ouvres ton capital, je veux bien être actionnaire de ta boîte. Donc, mmh. je me suis dit, bon, OK, on a, on a un vrai truc. Il euh, n'y a, a pas de magie derrière tout ça. Hein. Tu le métier est assez simple. Euh, mais personne ne l'adressait. Donc, je me suis dit, ben, on va le faire. Après, dans les motivations, euh, figure-toi que je voulais aussi que ce soit une société numérique. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle lesspeakers.com qui euh, résout donc ce problème-là. Qu'on le voit euh, qu Je vois que ce soit une société hein numérique parce que... Euh, ouais. Ah, c'est sympa. Euh, parce que mon fils est ingénieur, codeur, développeur, tu vois, cette nouvelle génération de métiers de, de, de, métier de, de l'ingénierie. Et là, pour le coup, euh, je me suis dit, bah, tiens, si je montais une boîte avec mon fils, ce serait rigolo, ça nous rapprocherait, ça nous permettrait de travailler ensemble. Le fait que ce soit complètement numérique, ça me permet d'habiter où je veux dans le monde. Euh, je n'ai pas besoin d'aller au bureau à la Défense le matin. Et tu vois, j'avais raison euh, deux ans en avance euh, avant le Covid, mais en tout cas, euh, voilà, j'avais besoin que ce soit ça. Et puis, je voulais que ce soit un truc euh, euh, hyper écologique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pigeon dans cette histoire. Donc, le gars qui va prendre la parole va être payé. Euh, si c'est un conférencier professionnel, il peut même dire combien il veut être payé, quel est son tarif. Euh, le client, euh, bah, il, on va lui faciliter la vie, on va lui trouver euh, euh, quelqu'un qu'on peut euh, lui recommander. Donc, euh, on va chercher à sa place. Euh, et, puis, euh, et puis, nous, on gagne notre vie aussi, puisque quand on vend un conférencier, on a une petite commission sur, euh, sur cette opération-là, et puis on prend en charge tout ce qui n'est pas le sujet de la conférence. Donc, la logistique, la, la, la négociation, la partie administrative et financière, on se charge de tout ça comme un service pour les conférenciers. Quoi. Donc, euh, voilà un euh, peu le, les raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. en fait. Euh. Alors, des, des agences de conférenciers, il en existe d'autres. Hein, et Je ne suis pas en train de oui. parler des autres, mais je, juste parce que ta façon d'aborder le métier est bien spécifique et différente <rire> des autres. Euh, quelle, est, quelle est la différence majeure entre lespeaker.com et les autres agences de conférenciers Alors, écoute, je ne sais pas s'il reste euh, une différence majeure, mais il y a plusieurs points... Qui bah, ou plusieurs, oui, bien entendu. Euh, bah, ouais, ouais. Déjà, euh, moi, j'avais une vraie volonté numérique. Donc, je ne voulais pas forcément euh, euh, créer un bureau dans un open space avec euh, une dizaine d'agents euh, qui euh, passent leur temps à regarder des conférences, euh, euh, à les évaluer, etc. Je trouvais que de toute façon, ça n'avait pas de sens qu'il y a des conférenciers qui sont bien plus intelligents, bien plus brillants que les agents, et donc ils ne sont pas du tout, euh, on ne peut pas juger en réalité. Euh, euh, comme ça, ce serait, un peu, euh, ce serait un peu prétentieux, et pourtant ça a été fait euh, assez régulièrement. Donc ça, ce n'est pas quelque chose dans lequel je voulais tomber. Il y a, moi, mais il y a même des conférenciers qui sont inscrits sur, sur notre plateforme que je ne connais pas, qui traitent de sujets qui ne m'intéressent pas, hein, ou auxquels je ne comprends rien, mais qui répondent à un vrai besoin c'est à dire y oui, parce que disent, que bah moi, je vois qu'il y avait marqué 1500 et... confé... conférenciers je peux difficilement imaginer que tu les connaisses tous effectivement mais il y a marqué 1500 mais il y en a beaucoup plus je pense, c'est pas 1800 plutôt aujourd'hui ouais je crois qu'on est... Qu est à 1840 ou un truc comme ça euh... donc mon parti pris c'était d'avoir une plateforme ouverte et que, euh... et que ce soit disponible, c'est à dire que Allez, si, si, si je fais le con, euh, euh, je dis, euh, le, le, le patron d'Airbnb, il n'a pas visité toutes les chambres qui sont allouées. Quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh, bien, sûr, bien sûr. Donc, donc euh, évidemment, si on m'appelle, moi j'ai à peu près 400 clients. Sur les 400, euh, il y en a une centaine que je connais personnellement. Quand eux m'appellent ou quand ils font une expression de besoin sur la plateforme en disant conseillez-nous un conférencier qui traite de ce sujet-là, évidemment, je ne peux conseiller que des gens que je connais et que j'apprécie. Mais si c'est un sujet pour lequel j'ai trouvé des conférenciers dans mon fichier, mais que je ne les connais pas et que le sujet, n'y comprends rien, je vais juste faire la mise en relation en disant, euh, rencontrez-vous. Euh, je ne peux pas vous dire si euh, la conférence répond parfaitement à votre attente parce que je ne suis pas compétent euh, ou qu'on ne se connaît pas, mais j'ai identifié une personne, rencontrez-vous, et puis... Euh, euh, si c'est possible pour vous, ben on, on organisera tout ça pour vous. Alors aujourd'hui, euh, le monde de la conférence euh, est en train de se développer, ça se développe de plus en plus, ça se démocratise de plus en plus aussi, ça fait rêver certains. Il euh, y a, y a, y a le, le phénomène TEDx aussi qui a euh, vulgarisé ouais, le monde je... de la conférence, c'est surtout en format court. Euh, Aujourd'hui, n'importe qui peut venir sur la plateforme Les Speakers. Il y, a, -ce il, y a il y a des conditions, il faut avoir un certain niveau. Quelles sont les, quelles sont les conditions pour s'inscrire sur Les Speakers Est-ce que c'est est-ce que c'est payant Parle-nous-en un peu pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés. Ça peut peut-être les aider à se mettre en avant et, et développer leur métier de conférencier peut-être. Oui, alors c'est aussi un des points qui nous différencie peut-être d'autres bureaux, C'est que en effet, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Euh, donc, euh, mais par contre, c'est aussi, euh, faites-le vous-même. Hein, donc, euh, d'autres speakers bureaux vont dire, euh, « euh, bah, Moi, euh, on, on trouve que vous êtes bon, vous prenez notre fichier, envoyez-nous des photos, on va vous faire votre vidéo, euh, on va écrire le résumé de votre conférence, on va mettre tout ça en ligne. » Non, non, moi, je ne fais pas ça, moi. C'est, vous venez, vous vous inscrivez, vous montez votre photo, vous annoncez votre profil vous proposez le pitch de votre conférence ou de vos conférences, vous mettez des extraits vidéo si vous voulez, vous mettez des photos si vous voulez, et vous défi définissez votre prix de vente. Donc, tout ça est très euh, Airbnb, j'allais dire, tu vois, ou oui, très… Oui, euh, oui. Euh, allez, quand quand, quand c'est le samedi soir, pas le lundi soir, mais quand c'est le samedi soir, je dis je suis le Tinder du speaker, quoi, tu vois, ce que <rire> je, je crée des mariages… Euh, euh, sur des gens en termes de, hein. terme de pitch, c'est parfait, en termes de pitch, tout le monde comprend, hein. tu vois. Donc, je suis le Tinder du speaker, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai rencontré chacun, chaque personne qui se sont inscrites sur le, sur le fichier, mais par contre, chacun peut s'inscrire lui-même. Après, moi, je ne juge pas et je ne, et je ne valide pas. Donc, au moins, ça permet aux gens d'exister et puis d'être dans, ce, dans cette base de données qui est équipée d'un moteur de recherche au service des clients. Donc, quand un client organise un événement par an dans sa boîte, il est mal équipé parce que ce n'est pas quelque chose qu'il fait régulièrement. Donc, s'il vient et puis qu'il dit euh, « informatique quantique » et que là, il y a trois conférenciers qui remontent, bah, il dit « ça y est, ça m'a sauvé la vie. » J'ai trouvé, alors il y a un gars chez IBM qui parle anglais, qui fait de l'informatique quantique, un mec à Paris, qui parle français, qui a l'air d'être un gros spécialiste de l'informatique quantique. Enfin bon, bref, je contacte ces trois personnes-là. Voilà. Et donc, le, le, le, point, euh, le point qui m'a amusé, mais dès le départ, parce que j'aime bien, bien moi aussi essayer d'apporter… Euh, quelque chose qui, qui fait une petite rupture dans le marché dans lequel je travaille, c'est que j'affiche le prix. Ben Oui, parce oui. que c'est le conférencier qui définit le prix. Après, moi, je sais ça. combien je veux gagner euh, par conférence qui est vendue grâce à notre site. Et le prix est affiché euh, de manière transparente. Là, je suis en train de manière transparente, je suis en train de montrer aussi en direct ma page. Donc là, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est ma page, c'est mon accès. Donc effectivement, quand on est inscrit, si tu me permets, Eric, je montre un peu comment ça fait. Ça peut même donner envie. Voilà, on a profil, on a un tableau de bord. Voilà, c'est comme en fait comme un réseau social. On remplit son profil, toutes les coordonnées. Et effectivement, ces coordonnées sont là, et on peut rédiger un talk. Donc, c'est-à-dire que là, on met euh, on met ces conférences avec euh, la langue, euh, la description. On peut mettre des images, euh, une vidéo. Euh, voilà, c'est euh, c'est vraiment très très très bien fait. Euh, Merci. Voilà. Donc, si je fais ça attends que je regarde, j'y je, je, voilà, vais de temps en temps pour effectivement mettre mon profil à jour. J'en profite pour voir s'il est à jour. Non, ce n'est pas ça, j'arrive juste sur la page de garde. Voilà, je me suis trompé. Mais est-ce que, voilà, si je cherche si mon nom, on va le faire en grec. Si on ne trouve pas mon nom, on est dans la merde. Hein. Ah là, oui. On va dire des... le IT manager. Hein. Euh... <rire> voilà, ça mouline un peu. Et donc, vous voyez, ça fonctionne. Est-ce que je suis là Effectivement, voilà, Mes conférences sont toutes là, euh, donc euh, avec les, les titres, les conférences en streaming. Euh, si je clique dessus, on va arriver effectivement euh, non seulement sur le résumé de la conférence, mais sur ce qu'elle coûte, c'est qu'elle ouais. coûte sur le web, euh, avec effectivement ici euh, le résumé, euh, les vidéos, voilà, c'est vraiment euh, très très chouette, euh, c'est vraiment très très chouette et ça fonctionne bien. Euh, Aujourd'hui... Qu'est-ce que tu ressens en termes de réponse par rapport à la clientèle Tu parlais tout à l'heure que c'est cette expérience du passé qui t'a donné envie de créer cette plateforme pour faciliter la recherche de conférenciers. Mais aujourd'hui, avec le Covid, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Quelles sont les difficultés qu'on rencontre et voilà, et À quoi on doit s'attendre d'ici peu En fait, ça, Alors, on dirait que c'est n'est qu'une, mais ce n'est qu'une. En fait. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui non, il y a beaucoup trop de questions. <rire> euh, parce que, en fait, c'est la question multifacette. Tu es vraiment, oui, euh, c est c est vraiment euh, un drôle de journaliste. <rire> Alors, non, je, je vais reformuler ma question. Avant le Covid, peu, le est métier est en pleine ascension, en plein essor, on est d'accord là-dessus. Oui. Euh, Covid oui. a arrêté le monde de l'événementiel, ce qui fait que, bien entendu, bah, les conférenciers oui. qui vivent de ça, comme pour moi, hein, je l'ai déjà dit, donc il n'y a, a aucun secret par rapport à ça, j'ai perdu 80% de mon chiffre d'affaires de conférencier. Euh, heureusement que j'avais d'autres activités à côté <rire> et qu'il y avait les aides de Macron aussi, je ne vais, vais pas m'en cacher, heureusement que les aides de Macron étaient là pour soutenir les entreprises en difficulté, autant dans la restauration que dans l'événementiel. Euh, mais le métier a changé, on fait du numérique, tu l'as dit. Quelles sont, selon toi, puisque tu as beaucoup de clients, quelles sont les choses auxquelles on doit s'attendre Qu'est-ce qui a changé dans le métier de conférencier et qui restera probablement Alors, euh, le numérique, l'événement hybride, euh, donc qui est à la fois numérique et présentiel, euh, le fait même qu'un intervenant... Euh, de type conférencier, euh, puisse intervenir sans venir sur place. Ça, c'est euh, quelque chose qu'on avait ex expérimenté déjà il y a 15 ans, mais qui va pour le coup être beaucoup plus fréquent euh, à l'avenir. Parce que euh, si le spécialiste qu'on veut faire venir à notre événement euh, est en ce moment euh, à Tokyo, ça coûte un peu cher de faire venir pour euh, qu'il prenne la parole une, une trois quarts d'heure, une heure. En revanche, si c'est quand même le spécialiste du sujet euh, mmh. dont on a besoin pour motiver nos équipes ou pour démontrer quelque chose, c'est dommage de s'en priver. Et ça ne choquera plus personne de le voir euh, sur un grand écran, même si nous, on s'est réunis dans un, dans un palais des congrès. <rire> Ça, c'est quand même beaucoup plus facile à comprendre euh, pour les organisateurs d'événements quand ce sont des entreprises et que ce ne sont pas des pros de l'événementiel. Donc, ça, c'est sûr. Euh, je, je pense qu'on va avoir aussi, euh, et, et en tout cas, moi, j'espère avoir contribué à ça, euh, compris que la grosse valeur ajoutée dans les événements d'entreprise, est souvent amené par l'extérieur. C'est l'apport externe, c'est l'ouverture des chakras, on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe ailleurs, c'est ça qui nous donne euh, quelque part euh, la différence entre l'événement de cette année, celui de l'année dernière et celui de l'année prochaine. Parce que sinon, de toute façon, on a toujours le discours d'ouverture, euh, le point du directeur financier, euh, euh, le directeur marketing qui lance les nouveaux produits le, et la conclusion du président. Ça se ressemble un peu, je ne vais, vais pas critiquer mes clients parce que, parce que je les aime, mais n'empêche que… Ils euh, nous font vivre. Euh, si, tu fais, si tu fais 10 ans dans la même boîte, euh, tu, tu confonds l'événement de la sixième année et l'événement de la septième année, tu ne sais plus faire la différence. Alors, ouais. ah, si tu fais si la différence, on était où On était à Disney ou on était au Portugal où on était... <rire> Voilà, tu vois. C'est vrai. vrai. Quel est le point d'ancrage Tu vois, le point d'ancrage n'est pas sur l'essentiel. En revanche, tu te rappelles si ce jour-là, tu avais vu euh, Michel Poulard pour parler euh, de l'optimisme, machin, si tu avais vu euh, euh, Michael Aguilar pour motiver les commerciaux, ou si tu avais vu euh, Virginie de la Lande pour donner la pêche à tout le monde. Ça, c'est évident que tu vas t'en rappeler. Donc, l'apport des, des, des conférenciers, et si ce sont des conférenciers occasionnels, c'est la même chose, si c'est... Ah, ben, on avait vu le gars du groupe Accor qui faisait la, la transformation numérique, je, je vais le garder jusqu'à la fin de l'émission, lui. Euh, si... si... Lui, il t'a apporté euh, une réflexion, un retour d'expérience, il t'a fait peut-être gagner deux ans sur euh, ton analyse de la situation, qui te permet de transposer dans ta propre industrie, il te fait gagner beaucoup de temps, il y a une énorme valeur ajoutée. Ça, c'est indéniable. Et je pense qu'en France, on est très en retard par rapport aux anglo-saxons mmh. sur euh, la valeur qu'on donne à, à, à ces interventions. D'ailleurs, on voit bien, les conférenciers en France ont payé 3-4 fois moins qu'aux États-Unis, avec la même valeur intrinsèque. C'est ça. Ah oui, donc, ça fait. veut quand même dire que là, on est en train d'avancer là-dessus, même s'il y a quelques conférenciers français qui se vendent plus de 50 000 euros, mais euh, la conférence, hein, donc pour ceux qui oui, ne savent oui. pas, euh, voilà, certains gagnent 1 000 euros la minute, mais euh, ce n'est pas le cas euh, la, la plupart du temps. En revanche, allez, quand un conférencier français gagne 5 à 7 000 euros, on va dire qu'il fait partie du haut du panier. Euh, aux États-Unis, en dessous de 20 000 dollars, euh, on n'existe pas vraiment. Quoi. Clairement, on n'est pas dans les mêmes échelles. Ce n'est pas compliqué. Un conférencier CSP aux États-Unis, c'est 20 à 50 000 dollars, voire plus. Tu vois, euh, Ici, il est hors de question. Enfin, je ne m'appelle pas Stéphane Plaza. Voilà, c'est à peu près le prix d'un Stéphane Plaza euh, quand il vient pour 20 minutes. Mais euh, voilà, il faut, il faut bien entendu rester dans les normes du marché. On sait aussi, par exemple, que le prix du marché belge n'est pas le même qu'en France, C'est ah. pas les mêmes tarifs non plus, et il faut aussi respecter, et il faut évi éviter de <coughs> Tout à l'heure, tu, tu disais, je vais faire un petit, un petit retour, hein, j'ai pris quelques notes, euh, tu disais que bien entendu, il y a des événements qui vont se faire de plus en plus sous grand écran, et c'est vrai, je pense que ça va rester, bien entendu, c'est maintenant acquis, ça c'est certain, euh, néanmoins, là, là c'est le conférencier et l'homme de scène qui parle, on est bien d'accord que ça n'égale ça pas le contact qu'on peut avoir sur, avec le public quand on est sur scène. Je veux dire, euh, alors, moi, ce qui m'aide en tant que conférencier, c'est d'avoir fait beaucoup, beaucoup de conférences avant et que je connais la réaction du public qui me permet d'anticiper et, et donner une certaine énergie face à une caméra comme celle-là. Mais franchement, euh, c'est le public qui te porte. On l'a encore vu la semaine dernière avec le avec conférencier. Euh, le public porte aussi un conférencier, ça crée de l'énergie. Ça reste quand même toujours mieux en présentiel qu'en numérique. On est bien d'accord Eh bien non, on n'est pas bien d'accord. Ah, alors ça c'est bien. On va pouvoir... On va pouvoir <rire> non, on n'est pas bien d'accord. C'est parce que tu n'es pas un homme de, de scène. <rire> je comprends bien ton propos et tu le partages avec les gens de la profession, ça c'est sûr. Euh, donc, je ne te contredis pas de ce point de vue-là. Mais euh, mettez-vous à la place des gens qui vous écoutent. Mm -hmm. Les gens qui vous écoutent, euh, est-ce qu'ils ont besoin de vous voir sur scène pour ressentir cette émotion, comprendre vos messages euh, et, euh, et, et changer leur façon de voir ou de faire les choses grâce à vous Est-ce qu'ils ont besoin de vous voir sur scène ou est-ce qu'en vous regardant sur un écran, ça va marcher J'allais dire, le, le théâtre et le cinéma nous donnaient déjà à réfléchir là-dessus. Évidemment, le, le, le, le, le spectacle vivant, le théâtre, surtout si tu peux boire un verre avec le... Ton acteur préféré euh, à la fin de la pièce c'est extraordinaire mais combien de fois on, on a eu des émotions fortes combien de films nous ont changé euh, même au plus profond de nous euh, oui, mais, mais c'est pas film, problème. un problème ne m'arrête pas, pas là j'ai pas fini j'ai pas, <rire> pas fini c'est à vous de mettre de la musique c'est pas mon problème mais ah, n'empêche ah, que oui, de de l'acteur du point de vue de l'acteur c'est vrai que l'acteur de théâtre vit euh, quelque chose d'extraordinaire euh, tous les soirs, euh, l'acteur de cinéma passe son temps à attendre qu'on lui dise moteur, euh, action. Mm -hmm. Donc lui, il n'a pas du tout le même métier, donc il ne ressent pas du tout les mêmes choses. L'acteur de cinéma, pendant le tournage, il s'emmerde un peu, hein. c'est beaucoup d'attente pour peu d'action. Euh, et, et, euh, et, et, et, et à la fin, on s'en fout, ce qui est important, c'est le public. Donc, j'entends tous les conférenciers qui disent vivement qu'on remonte sur scène, vivement qu'on puisse ressentir le public et tout ça. Et je comprends ce que vous dites, je suis 100% d'accord, mais d'un point de vue du public, je ne suis pas d'accord. Moi, je peux... Je vais te dire, avant que TEDx existe, tous les matins, mon fils était jeune, mais pour lui donner une culture générale, tous les matins, on prenait le petit déjeuner ensemble et on regardait un TED un TEDx, un TED, celui des états unis oui, oui, et, et on, on en regardait un, on pouvait choisir si on avait 3 minutes, 5 minutes ou 7 minutes. Et on tirait au hasard. C'est-à-dire qu'on ne choisissait pas ce qu'on avait regardé. On faisait mmh. le random. Et donc, après, on regardait un TED de 3 minutes et on en parlait. Mais on a vécu des émotions extraordinaires. Et, et pourquoi pourtant euh, on n'était pas en public Donc euh, moi, je, je, je suis convaincu que même les motivational speakers, qui sont ceux qui doivent passer plus d'émotions que de contenu en réalité, euh, même, même eux euh, ont des impacts éminemment puissants quand ils sont devant un écran. En revanche, là où il ne faut pas se louper, il faut que le son soit bon, il faut que le débit soit bon, il faut que la mise en scène soit bonne. Et là, je suis bien conscient que ces techniques, ça fait un peu chier et qu'il y a beaucoup de conférenciers qui sont très bons sur scène et qui ne sont pas très bons devant une caméra parce que, euh, parce que la barrière à l'entrée technologique euh, n'a pas été franchie pour les hommes. Voilà. Bon, alors, je, je, vais, je, vais, je, je vais avouer un truc. Tu as réussi un peu à me convaincre. C'est vrai écouté. que ton argument, ton argument tient la route. Je ne vais pas dire le contraire, parce que ce serait vraiment faire preuve de mauvaise foi. Euh, mais j'ai quand même envie de te dire... C'est vrai, quand tu regardes un sketch de Gad Elmaleh ou quand tu écoutes un MP3 d'un artiste que tu aimes, l'émotion est là, je suis complètement d'accord. Mais quand tu vas le voir sur scène, c'est un kiff monumental, autant pour celui qui est sur scène que derrière. Mais tu as raison, tu as raison que du point de vue du public et du client, si le conférencier euh, fait le job… Et qui arrive effectivement à utiliser ces outils. Et ça, c'est comme tu le dis, c'est une autre paire de manches. Euh, c'est vrai que ça peut le faire. Et tu as raison, c'est le, le, le conférencier qui est le musicien, qui est le comédien, qui doit se mettre en scène autrement et ça demande beaucoup de compétences, tu as réussi à, à, à, à, me, à me réconcilier avec cette image-là, mais je maintiens que je préfère quand même la scène, parce que là, j'ai envie de dire, c'est presque un peu l'ego qui parle, parce que c'est vrai, c'est un peu l'ego parce que ça fait du bien de voir ton public, ça fait du bien d'être applaudi, euh, il te porte, euh, oui, mais oui, en termes d'émotion, oui. tu as raison, quand c'est bien construit, l'émotion passe par une caméra, tu as complètement raison, je l'admets. Attention, j'admets pas souvent, j'admets pas souvent. <rire> bon, bah merci, merci. Je prends ça comme un compliment. Mais, mais toi, tu as raison, toi, tu as choisi d'être un acteur de théâtre et, et on te dit, bah non, maintenant, tu vas faire du cinéma. Bah tu n'es pas obligé d'être content de cette situation, c'est normal. En revanche, moi, je me souviens, quand on était jeunes, on regardait un peu le théâtre à la télévision. Moi, j'adorais ça, je trouvais ça génial. Alors, bien, évidemment, ce n'est pas pareil que d'être assis dans la salle. Mais non, non, non, non, bien sûr, franchement, bien pour sûr. Le, pour le spectateur... C'est assez proche. Après, c'est dans quel état d'esprit tu te mets toi-même C'est-à-dire que si quand tu es en train de regarder euh, une conférence qui est produite par ton entreprise ou un conférencier professionnel arrive, est-ce que tu es en train de bricoler un truc à côté en parallèle euh, C'est-à-dire nourrir, euh, nourrir les enfants ou faire les devoirs ou euh, euh, répondre à tes emails ou est-ce que tu es vraiment concentré Est-ce que tu es vraiment là Donc là, évidemment, si tu es dans la salle, si tu es au palais des congrès et tout ça et qu'on a mis un brouilleur, tu n'es pas sur ton smartphone, tu es franchement là. Mais, et, et donc, euh, avec ton écran, si tu as pris déjà 6 heures d'écran dans la journée, euh, tu en as un peu marre. C'est pour ça, ça -ce qu'il qu faut, que qu il qu il faut qu dynamiser ce rendez-vous. Euh, et euh, et oui, effectivement, on ne fera pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un studio, il suffit de regarder voilà, cette image-là. Je veux dire, tout ceci, c'est un investissement, c'est aussi un apprentissage. Euh, voilà, du bout du doigt, j'arrive à changer de caméra pour pouvoir voir euh, Anne qui prend des notes tu vois, mais, euh, mais effectivement, c'est un apprentissage. C'est non seulement un apprentissage, mais c'est aussi un investissement. Et puis, ce n'est ouais, pas tout. Ce n'est pas tout d'avoir des caméras. Encore faut-il savoir les utiliser, encore faut-il savoir transmettre ça, des émotions. C'est euh, encore vraiment... Euh, on, on nous a forcés à apprendre notre métier, mais encore faut-il euh, accepter d'apprendre les règles de l'émotion au travers d'une caméra et les, cette dynamique de caméra. Euh, ça ne suffit pas juste d'avoir une bonne caméra. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, euh, Merci. Alors, on a mais... quelques questions oui. Moi, que, moi, je t'en prie. Ce que je préfère dans ces cas-là, quand je parle au client, hein, au final, qu'il euh, veut faire un événement euh, numérique, euh, distanciel, hein, comme ils disent, euh, ce que je préfère, c'est quand euh, euh, le client va me suivre dans l'idée que ça va se faire sur un studio. C'est-à-dire que mon conférencier oui. va quand même se déplacer, il va aller sur un plateau de télé, il y aura un journaliste qui fera maître de cérémonie, il y aura plusieurs caméras, il y aura un ingénieur du son, il y aura un bel éclairage, et là, on va donner une émission de qualité. C'est vraiment ce que je préfère, mais figure-toi ah. que alors, on reparle de ma première start-up, je faisais le journal télé de, du groupe Total en interne. Quand le président euh, venait pour faire euh, l'émission, qu'il était l'invité de l'émission, c'était une émission hebdomadaire quand même, hein, qu'on faisait ah dans ouais. le monde entier. Quand c'était le président du groupe, je l'emmenais sur le plateau de TF1. On n'allait pas, tu vois, on ne faisait pas ça dans son bureau avec, euh, avec mmh. euh, une blonde et puis, euh, et puis une caméra à deux balles. On allait sur un vrai plateau de télé, quoi. Donc, je, je, je suis resté avec ces codes-là. C'est-à-dire, je pense qu'il faut donner le, la meilleure qualité possible. Absolument. Mais, euh, bon, voilà. Absolument. On, on va regarder les commentaires de nos internautes parce oui. qu'il y a quand même quelques questions qui ont, qui ont été posées. Euh, déjà, ça, ça c'est pas une question. C'est pour toi, Eric. J'adore cet homme. Quel pro. Et c'est pas de moi qu'on parle, c'est de toi. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Isabelle qui nous dit que les deux sont complémentaires, je suppose Isabelle que tu parles de présentiel et en, en digital, et nous avons Claire qui est aussi une habituée de ce rendez-vous, bonsoir Claire, une question par rapport aux USA, qu'est-ce qui fait que les conférenciers soient mieux payés Culture, point d'interrogation Moi j'ai la réponse mais je Laissez toi répondre Eric. Ouais, non, mais Tu peux, tu peux répondre aussi là-dessus, c'est une loi de marché, c'est-à-dire qu'on est en train de faire monter les prix en France, mais c'est long. Euh, on n'avait pas cette culture de, de faire non. intervenir des conférenciers, sauf si c'était un ancien ministre ou etc. Et là, euh, moi je me souviens qu'il y, y a 10 ou 15 ans, euh, avoir fait intervenir Gore chez un de mes clients, il n'y avait pas de problème pour payer 300 000 dollars pour faire venir Gore, euh, qui avait exigé d'avoir deux suites au Ritz, euh, machin, etc. Pas de problème par contre, euh, il n'aurait jamais payé euh, 300 000 ou même 200 000 euros pour, euh, pour un conférencier français parce que parce que c'est encore l'American dream, c'est le rêve américain. Mais, mais par contre, c'est une économie qui est différente. Donc l'économie de la conférence est bien développée, elle est mature aux États-Unis, elle est encore naissante en croissance en France et en Europe ce qu'il faut dire pour compléter ta réponse mon cher Eric c'est qu'aux états unis le marché de la conférence il existe depuis une cinquantaine d'années en tout cas déjà la NSA l'association américaine des conférenciers existe depuis le début des années 70 donc c'est effectivement culturel hein, comme tu le dis euh, Claire c'est vraiment très très culturel c'est un, un univers de speakers là-bas aussi il y a aussi la religion qui rentre en ligne de compte ils ont bien entendu aussi ces grands prédicateurs américains qui font ça depuis même 150-200 ans euh, j'exagère même pas en disant ça euh, donc, ça fait partie de leur culture, ces speakers et ces enflammades de, de, de grands speakers motivationnels, ça fait partie de leur, de leur culture. Euh, moi, j'ai grandi dedans, donc c'est ce qui fait aussi que, que j'aime beaucoup ce, cet univers-là. Euh j'ai grandi dedans parce que mes parents, on était on était membre d'une religion américaine. Donc, forcément, on voyait ça à l'américaine. Donc, moi, tout petit, bercé, j'entendais déjà ces, ces « ces speak up » à l'américaine. Et ça a bercé et ça a probablement contribué à, à ma facilité de, de parler en public. Euh, mais effectivement, comme c'est un autre business model, les conférenciers là-bas… Euh, bah, euh, et en France, on parlait d'intervenants. Là où on parlait d'intervenants, on faisait intervenir un philosophe, un sportif de haut niveau, un politicien. Ouais. Aujourd'hui, ça se démocratise. De plus en plus de, de, de, de professionnels, d'experts peuvent créer des conférences. On s'attend quand même à un peu plus qu'une intervention intellectuelle. On attend… Alors, il peut y en avoir. Il y a toutes sortes de demandes, bien entendu. Mais euh, voilà, on, on tente un peu de, de, de, de, vers ce modèle américain, heureusement. Même en termes de prix, on n'est toujours pas à ces modèles-là. Je ne sais pas si ça va arriver parce que, bon, à nouveau, on a la barrière de la culture. Ça ne fait pas partie de notre culture de payer un inconnu 50 000 euros. Quoique, je le disais tout à l'heure, à Stéphane Plaza, on le paye bien 20 000 balles. Donc, ça dépend. Oui, oui. On a aussi, toujours Claire qui continue en disant aux USA, anglo-saxons, ils sont plus dans le chaud, peut-être, un engouement plus important des gens pour eux qu'en France. Alors, oui, bien entendu, le monde du développement personnel, est différent et vient de là-bas, j'ai envie de dire. Donc, forcément, ils ont 20, 30, 40 ans d'avance sur nous par rapport à ces à ces idées-là, à ces méthodes-là. Euh, bien entendu, il y a des conférenciers qui font chaud, euh, Et tu le sais, hein, Eric, il y a des Américains, ce sont des, des, des artistes accomplis. Moi, j'ai vu des conférences où ils chantaient, ils jouaient de la musique, ils faisaient des claquettes et il y avait un message inspirant. Tu pleurais, tu chialais, tu rigolais euh, et tu ressors boosté, dynamisé. C'est un truc de fou, c'est le show à l'américaine. Hein. Oui, mais... mais euh... Et, et c'est tous les gens qui montent sur scène euh, aux États-Unis. C'est-à-dire que tu, tu c'est pareil, tu vas comparer les PDG euh, des boîtes américaines et les PDG français, euh, quand ils montent sur scène pour se par parler à leurs équipes, euh, c'est le jour et la nuit. quoi. Oui, mais c'est parce qu'en France, on n'a pas appris à parler. On n'est pas dans le même cinéma. Hein. Oui, mais c'est culturel. Ah, en France, on est littéraire, raison. on a appris à écrire. Exactement. On n'a pas appris à parler oui, oui, on dit la même aux États-Unis, ils parlent depuis l'école primaire. C'est une autre culture. Puis, ils parlent à l'Église aussi. C'est culturel. Dire, ils font parler les enfants à l'Église devant, euh, devant l'Assemblée. tu vois. Donc, c'est vraiment culturel. Euh, oui, et là, puis, tu, tu vois, en effet, aujourd'hui, on a même des conférenciers. Bah, tu parlais de, de Pascal Aumont tout à l'heure, je crois, qu'il oui. est un de tes prochains invités. Oui, il y a, tout il a quand même des gens euh, en France qui sont obligés euh, d'aider euh, les adultes euh, en âge de travailler à euh, prendre la parole en public c'est sûr que c'est juste on est complètement euh, euh, anesthésié sur le sujet et pas du tout formé euh, à l'école même si c'est en train de changer alors qu'en effet aux états unis ils apprennent ça à la maternelle donc euh, évidemment moi je, enfin, je, me, je me souviens de, de, de Steve Molmer, euh, le, le numéro 2 d'Apple euh, qui, qui faisait euh, monkey dance euh, euh, sur scène bon c'est un truc il y avait je ne sais pas 10 000 personnes dans la salle et, et et à ce moment-là, je faisais de la communication financière pour le CAC 40, mais je faisais ça dans 17 pays, en fait. Donc, j'avais des grands patrons de boîtes côté dans 17 pays. Il n'y avait qu'aux États-Unis que tu avais le, le directeur général qui faisait la danse du singe sur scène, mais pendant 3 ou 4 minutes. Enfin, un truc de dingue, avec la musique à fond et tout. Je te jure que j'ai mis des années à voir d'autres patrons qui ne qui... Tu sais, Qu'il te fasse tomber de ta chaise en disant oh, putain, il a osé, le con, quoi. Ils ont fait un truc extraordinaire. On ne pourra jamais oublier cette scène, mais ça oui. met très peu arrivé en France, hein, honnêtement. Très peu. Je vois que les mentalités changent quand même, parce que maintenant, ça fait. Oui. Euh... Presque 15 ans que je fais ce métier et je, je me rends compte que même les états d'esprit des entreprises changent, les managers changent. Je pense que les conférenciers ils sont aussi pour beaucoup. Il y a des prises de conscience. Il y a aussi la communication Internet qui, qui donne accès plus librement et plus facilement à la connaissance, à la diffusion d'informations. Il y a de plus en plus de, de, de Français qui qui, qui qui explorent la culture américaine et qui vont en chercher le meilleur. À nouveau, je suis pas en train de faire l'apologie de la culture américaine. Il y a aussi des travers là-bas aussi, mais à des ce dans, qui, ce qui se est, se est de bon chez eux et qu'on peut récupérer euh, oui. voilà je, je, je me rends compte qu'on a aussi de très bons leaders je sais pas si tu connais l'émission euh, qui veut devenir mon associé sur m6 euh, moi je trouve que, que, les, que les dirigeants d'entreprise, les pdg qui sont là les investisseurs les, les business angels qui sont dans cette émission sont pour moi des euh, des exemples très inspirants de ce qu'on peut voir euh, en tant que business à la française tout en ayant un état d'esprit américain, je ne sais pas. Tu connais l'émission Honnêtement, je ne l'ai jamais regardée, je la connais de, de réputation et je sais de quoi ça parle, mais bon, je ne suis pas très télé, donc je n'ai pas, pas pris le temps de la regarder. J'ai vu que c'était Simon Sini, qui était oui. euh, euh, un, des, un des leaders, de. pour le coup, lui, je le connais par ailleurs. Donc, non, non mais bien sûr, bien sûr que, euh, si tu veux, il y, y a des patrons comme ça. Il y a des patrons, euh... alors on va, on, va, on va parler du... du... Un, un des patrons là, qui, est, qui est connu là, dans un opérateur mobile, euh, c'est pareil, ils, ils font des choses où de temps en temps tu te dis « Ah ben voilà, le mec, il n'a pas fait euh, Polytechnique, l'ENA et Subtélécom, euh, il est un peu plus décontracté, il sort un peu du… » Mais souvent, c'est mal joué, souvent, c'est pas assez coaché, euh, même, même si ça part d'un bon sentiment, d'un bon truc. C'est pas poussé euh, au niveau professionnel comme le font les Américains. Parce qu'après, après on se dit, alors ok, ils ont appris tout petit à le faire, bien sûr, évidemment. Euh, il y a euh, ce talent qui est entretenu, euh, c'est un apprentissage qui, qui est fait depuis le départ. Et, et euh, n'empêche que, euh, euh, bah, par exemple, le, le, la culture du coaching chez les dirigeants en France n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. Hein. C'est là aussi une grande différence. C'est-à-dire que, si tu es le patron et que tu dois faire ton discours euh, de, de, annuel devant tes, tes collaborateurs pour leur donner la pêche, tu vas te faire coacher, mais tu vas te faire coacher des heures et des heures. Or, ouais. sauf moi, quand j'avais une agence événementielle et que donc, j'accompagnais euh, des, des, des gros événements annuels dans des grandes sociétés et que le journaliste qu'on avait choisi pour faire un maître de cérémonie était aussi un média trainer, était capable de coacher tout ça, et qui me disait, bon, bah, écoute, le patron... Euh, on a fait deux répétitions, je me suis dit, putain, c'est une catastrophe, quoi. Donc, donc, il va donner quoi Il va monter avec ses fiches sur scène et puis il va oui. lire plus ou moins ses fiches qu'il aura appris par cœur et qu'il aura répétées dans sa salle de bain. Et c'était toujours ça. Donc, oui. même si on avait un ou deux effets de manche parce qu'on essayait de le convaincre et que de temps en temps, on avait un truc qui, qui les faisait marrer, donc ils nous suivaient dans notre délire. Après, ils n'investissaient pas assez. Pas assez en de Les fiches. Les fiches, c'est pas réellement ce qui est le plus gênant. Le plus gênant, c'est de ne pas maîtriser ses fiches parce qu'on s'est mal préparé. C'est ça, en fait, c'est le même, c'est le même, le même topo que euh, on prépare plus le PowerPoint qu'on prépare notre intervention orale. Et donc, euh, on fait un PowerPoint qui n'est que le copier-coller de ce que tu vas lire. Euh, c'est épouvantable. J'ai envie de dire, la fiche pour moi, c'est c'est pas le plus gros problème j'ai vu des mc avec des fiches et pourtant les gérer de façon très brillante ouais, euh, ben, Anne, là, utilise des fiches et pourtant c'est ouais, pas de problème le, le, le mc le journaliste qui a des fiches euh, on, on est à l'aise avec ça ouais. le président qui prend la parole pour faire un discours de 10 minutes de clôture d'un événement annuel pour donner à la pêche aux gens qui a des fiches moi, j'ai un vrai problème avec ça. Oui, mais à, à nouveau, mais c'est pour ça que, que le métier, ben, on, on a besoin de, de, de formateurs. Et, et même dans les formateurs, tout le monde n'est pas à la hauteur non plus. Mais euh, la, la le secteur de la prise de parole en public est un secteur qui explose parce que je pense qu'il y a des prises de conscience. Les dirigeants admettent qu'il faut mieux parler à ses collaborateurs et c'est une bonne chose. Et je pense que le métier de conférencier et le métier de MC, donc maître de cérémonie, pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation, contribuent à cette envie de mieux parler. Euh, et on a bien entendu des décennies de retard par rapport aux États-Unis. Notre système éducatif n'est pas apte à la prise de parole, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Euh, on a encore des commentaires ici euh, que je veux qu'on qu partage ensemble. On a Cathy. Bonjour ma chère Cathy, je suis content de te voir euh, Je suis content de te voir dans l'émission. Aux USA, ils apprennent dans les high school à parler, débattre, présenter devant leur classe avec vidéo, micro. Euh, ils sont aguerris très tôt effectivement et tu confirmes ce qu'on vient de dire. Euh, Isabelle. Ce que j'apprécie dans les conférences, c'est que l'on fait de magnifiques rencontres et que l'on apprend énormément. L'énergie du partage est décuplée. Merci Isabelle, c'est effectivement ça. Thierry, je, je me suis intéressé à Anthony Robbins et bien évidemment à Jim Rohn, mais aussi à Dale Carnegie, Napoleon Hill et dernièrement Andrew Carnegie pour remonter... Pour remonter aussi loin dans le temps. Et aussi David McNally, Franck-Nicolas, qui est du francophone pour le coup, et même français, ou encore Bertrand Perrier, qui, donc on en arrive sur les francophones. J'ai de quoi lire encore pendant un moment dans ma bibliothèque avec ces pontes-là. Merci pour ton commentaire, Thierry. Claire, quelle qualité essentielle doit avoir un conférencier mais aussi défaut, non, on ne parle pas de défaut, on ne parle pas de défaut de conférencier, ça ne se fait pas, parce que euh, parce qu'on peut avoir la qualité de son défaut qui peut faire la différence. Ah, vu comme ça, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Eric C'est bien tourné, Claire, bien tourné. ouais. ouais, ouais. Euh, le, le, J'allais dire, bon, euh, le conférencier est un allié euh, qui vient servir une cause, euh, et qui, il est un allié de celui qui organise l'événement. Donc, ça peut être un allié de la direction de la communication interne si on réunit les équipes, ça peut être un allié du directeur marketing si on lance un produit, ça peut être euh, un allié d'une profession si on est dans un club d'entrepreneurs, par exemple, etc. D'accord, donc, euh, admettons, euh, je prends l'exemple, euh, je, je suis euh, aujourd'hui, je réunis mes managers euh, pour relancer un peu la machine, je veux un conférencier qui redonne la pêche à tout le monde, en disant, allez les gars, on va y arriver, etc. Donc, euh, c'est donc un allié. Alors, le conférencier, il doit déjà venir avec une conférence qu'il qu maîtrise, qu'il a écrite, qu'il incarne parfaitement parce qu'il euh, qu y a un peu de son histoire, parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a des effets, euh, il y a une mise en scène et tout ça. C'est un, un, une sorte de spectacle vivant et qui doit servir donc la cause de son allié, l'aider à atteindre son objectif, avoir une capacité d'écoute et peut-être d'adaptation légèrement de cette conférence pour... Euh, pour que ça parle aux gens. Donc, euh, s'il si, euh, a des exemples dans sa conférence où il parle de la grande distribution, alors que les mecs qui sont dans le secteur automobile, il va les perdre. Donc, il faut qu'il puisse dire, bon, par exemple, dans votre secteur, dans l'automobile, on est bien d'accord que... Et puis voilà. Et donc là, les gens, ah, il me parle à moi, il n'est pas venu. Ce n'est pas la même conférence pour tout le monde. Il me parle à moi, le truc est sympa. Donc, il faut qu'il il qu ait cette capacité. Mais il faut aussi qu'il ait... Euh, cette capacité à, à, à penser qu'en montant sur scène, il va changer le monde, il va faire changer les gens, il va donc contribuer à atteindre un objectif qui n'est pas forcément le sien, qui est celui de son client. Et donc, il faut être un peu prétentieux, sans être euh, complètement euh, la grosse tête euh, insupportable et tout ça, même si j'en connais, si je connais de très bons conférenciers qui ont la grosse tête, <rire> n'empêche qu'il faut être un peu prétentieux, voilà, il faut avoir un, un certain ego. Euh, oui. il, faut, euh, il faut avoir tué euh, le syndrome de l'imposteur. Mmh, il faut absolument. être capable d'assumer euh, son parti oui. pris euh, et puis de vendre le truc euh, avec suffisamment d'énergie pour que euh, les gens qui sont dans la salle, qui sont venus écouter, soient embarqués dans l'histoire. Mmh. Voilà, donc c'est à la fois une qualité, c'est une qualité d'orateur, c'est une qualité de, de, de, de, de bonimenteur, de vendeur, c'est des gens qui viennent, qui veulent, qui veulent te changer, te prendre la tête de passer des messages forts, et puis à la fois, peut-être que tu n'as pas envie de les inviter à dîner toutes les semaines, parce que ils il peut trop chier avec leur sujet. <rire> on est d'accord, on est d'accord. On, euh, on a Frédéric, euh, Frédéric Sourbier qui nous dit, euh, attends, attends, pop, pop, euh, le grand oral du bac est-il un premier pas vers la sensibilisation à l'oralité, même si les lycéens ne bénéficient que de peu d'accompagnement ouais je suis d'accord avec toi Frédéric, et puis euh, euh, je, je pense que c'est euh, une avancée. C'est une avancée culturelle. Donc, euh, c'est bien pour les pour les jeunes. C'est bien aussi pour les parents des jeunes qui, eux, sont des gens d'entreprise. Ils disent « Ah, putain, le grand oral, machin, tout ça. Euh, » Pourquoi moi, je me ferais pas coacher aussi pour prendre un peu mieux la parole en comité de direction ou, ou même dans les réunions d'équipe ou, ou quand on présente devant un client Le nombre de commerciaux que j'ai vu qui étaient incapables de défendre un projet sur lequel oui. ils avaient bossé des semaines et des semaines juste parce qu'ils avaient peur de parler quand il y avait plus oui. de personnes dans la salle c'est malheureux, c'est malheureux qu'on ne puisse pas les aider. Donc oui, je suis très, très favorable au grand oral du bac, c'est évident. Claire nous dit, les hommes politiques, avec leur meeting en ce moment, ils sont quelque part des conférenciers. Je dirais plutôt de bons orateurs, <rire> plus que des conférenciers. Mais en tout cas, il y a des qualités du, de l'orateur conférencier. Oui, pour le coup, eux investissent beaucoup en coaching euh, oui. de prise de parole en public. Oui. Ils ont des auteurs qui travaillent avec eux. Hein, ils n'écrivent pas toutes leurs prises de parole, euh, c'est évident. Il y a des metteurs en scène, il y a une belle lumière, il y a tout ça. Euh, il y a des hommes politiques, qui, qui il y a des ministres hein, qui font beaucoup de conférences, même en entreprise ou dans des clubs d'entrepreneurs, oui. genre MEDEF et tout ça. Euh, les mecs sont bons, hein, euh, franchement. Et, et, et qu'on soit d'accord avec eux, qu'on soit d'accord avec leurs fondamentaux, leurs idées ou pas... Souvent, quand on assiste à une conférence, alors là, pour le coup, en présentiel, où on voit les vibrations des gens, on, on arrive à voir presque l'énergie des personnes. Mmh. Ces hommes politiques qui font moins d'un mètre 70, mais qui arrivent à déplacer l'énergie de 10 mille personnes devant eux, ils ont quelque chose, ça c'est sûr. Ils ont quelque ouais, chose. J'ai déjà assisté à différents meetings politiques et c'est vrai <rire> que Horizon, mais ils ont les qualités du conférencier qu'on qu aime, c'est arriver à embarquer des foules parce qu'ils ont cette éloquence, cette oralité, cette présence. Effectivement, le syndrome de l'imposteur, il a été explosé. Euh, il faut pouvoir convaincre, il faut avoir un pouvoir de conviction. Euh, il faut, euh, voilà, il faut embarquer les foules. Et ces qualités-là, ben, si le conférencier les a, il a de bonnes chances de faire des conférences qui, euh, qui déchirent, comme on dit. Ouais. Euh, Déborah nous dit, cette différence entre les USA et la France ne viendrait-elle pas d'une différence culturelle liée à la notion d'entertainer, tout à fait, euh, contre, euh, oui, contre versus héritage Oui, enfin moi je pense, Eric, qu'est-ce que tu en penses Oui, je suis assez d'accord, d'ailleurs on fait le parallèle avec, euh, avec les humoristes par exemple, on oui. va vivre la même chose, les, les, les gars qui font du stand-up euh, sont multimillionnaires aux états unis euh, ils crèvent la dalle en France. C'est ouais. pas une question de talent, on est bien d'accord que c'est une question de culture et d'histoire. Et ouais, et, et ouais. Hélas, le formatage à la française, nous dit Laurent, ne permet pas aux jeunes de se révéler. À mon avis, ben, c'est pour ça qu'on essaie de le changer ce formatage. Effectivement. Alors, alors non, mais attendez. Alors, parce ah. que là, quand j'entends euh, le formatage à la française ne permet pas aux jeunes, moi tout de suite ma cible c'est l'éducation nationale. Donc est-ce que Laurent pourrait nous dire si il Pense aussi à ça. Est-ce que c'est le formatage par l'école Si oui, alors je vous invite tous euh, à regarder un TED qui a fait des dizaines, millions de vues. C'est le TED de Ken Robinson qui dit « L'école tue la créativité ». Ça dure pas très longtemps, ça dure 20 minutes, ça peut même être sous-titré en français si vous cochez « La bonne petite case mmh. ». Vous allez comprendre que là, pour le coup, il n'y a pas que les Français qui sont victimes oui. des profs, euh, que, que le, est le problème, euh, le problème il est général. C'est un Anglais qui vit aux États-Unis. C'est, à mon avis, une des meilleures conférences, quel que soit le ce sujet, c'est une des meilleures conférences aujourd'hui qu'on peut voir. Euh, elle est vraiment très, très bien. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est un, un délice, c'est un chef-d'œuvre. Ken Robertson, tu dis. Hein. Ken Robinson. Robinson, attends, Robinson, Robinson, on va essayer. Oui. <rire> voilà, ici, tant, on tant va Robinson. <rire> C'est ça, nous dit en quoi l'école tue la créativité, voilà. Oh, c'est un vieux parce que je connais le générique, ça date de très très longtemps ce générique. Ouais, mais regarde <rire> Alors, le nombre de vues. Regarde le nombre. 21, millions, 21 millions de vues, je vais partager l'écran avec vous les amis, euh, comme ça vous allez le voir et je, je le regarderai très certainement cette semaine. Et je vois que c'est l'ancien TED, c'est effectivement euh, celui-ci. Donc euh, Ken Robinson nous dit « En quoi l'école tue la créativité ?» Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Euh, je vous laisse le loisir de noter ou de faire une capture d'écran n'hésitez pas, Voilà, le titre est en haut ici, allez le voir euh, merci pour ce conseil, ça c'est ce qu'on ira faire c'est certain c'est un vrai plaisir, moi je, je, je travaille avec un prof de stand-up et, et pour les conférenciers qui le veulent on fait des petites, des petites journées comme ça d'écriture humoristique on se regroupe à une dizaine dans Paris et puis on, on fait ça une journée et avec Scott, avec Scott avec, avec Scott, Scott Finns, exactement. Mmh. Et, et, et c'est lui qui m'a fait découvrir Ken Robinson. Et En fait, je ne me rappelais plus, mais je l'avais vu il y a, il y a déjà 5-6 ans. Mais je ne l'avais pas vu avec cet œil des professionnel qui, qui est le sien. Et franchement, c'est un, un chef d'œuvre. C'est vraiment magique. Au-delà du voir. fait que ça, ça, ça tue un peu, le, ça critique bien l'éducation nationale. Ce qui marrant. me permet aussi de, de rebondir sur ce que tu dis, Eric, parce que effectivement, parfois, on a tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Et euh, s'ouvrir à d'autres cultures, ou en tout cas s'intéresser à ce que font les autres, peut parfois aussi nous révéler qu'on n'est pas si mal que ça en France aussi, sur un certain plan, de toute façon. Ouais. Euh, alors, nous avons encore, euh, ça continue à... à, à a commenté euh, « La voix est une vraie énergie, ce qui demande de la travailler en profondeur avec tout son corps, son cœur et sa respiration, sans oublier les silences. » Un livre, « La voix énergie » de Jacques Bonhomme. Merci Isabelle pour ce partage. Claire, j'ai encore une question. Les hommes sont plus demandés que les femmes, prestations payées de la même manière, c'est beaucoup un monde d'hommes ou je me trompe. Eric Alors, euh... ouais je pense que c'est assez… Euh... Ça dépend des secteurs. Et puis, ça dépend aussi de l'offre. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes qui font des conférences. Euh, de il y en a beaucoup. Moi, je vois qui s'inscrivent sur ma plateforme, il y en a beaucoup. Euh, on a deux filtres. Ont... on a le Lange, on, on, on a pas mal qui, qui marchent bien en ce moment. Euh, ouais, mais après, après, donc le, le prix, euh, le prix, on est tous un peu responsables. C'est-à-dire que euh, Ok, euh, quand on donc moi, en tant qu'agent speaker bureau, j'aide les conférenciers à euh, vendre euh, leur conférence le bon prix, c'est-à-dire de plus en plus cher. L'idée étant de, de leur permettre de vivre de ce métier. Quoi. Donc, euh, euh, j'ai évidemment les mêmes techniques et, euh, et la même énergie pour défendre une femme que de défendre un homme. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. En revanche, c'est vrai que quand je rencontre une femme, euh, au départ, et qu'elle travaille seule pour vendre, donc elle fabrique, elle écrit, elle répète, elle vend, elle promeut. Enfin, elle, elle fait tous les métiers en un. C'est le travail des indépendants. Les femmes sont moins à l'aise pour dire ma conférence vaut le mmh. temps. Ça, c'est mmh. évident. Un homme va peut-être avoir moins, euh, moins de stress euh, pour parler d'argent. Donc, Donc euh, mesdames, bah, c'est entre vos mains, mesdames. Osez, osez y aller. Faites-le, ne, ne, ne vous dévalorisez pas. Enfin, moi, c'est ce que je retiens, Eric. Hein. Exactement. Euh, d'accord avec ça. On a ici encore Laurent. Franck-Nicolas, cette fibre de la prétention lui permettant de drainer toute une communauté francophone et la dynamiser. Euh, oui, René, il faut simplement être un très bon camelot. Oui, aussi. <rire> Laurent, je pense à l'éducation nationale. Voilà, il l'a même, je m'en doute un petit peu. Voilà, on est un petit peu en retard. On est tout à fait d'accord avec toi. C'est une top conférence. Voilà, donc Laurent connaît cette conférence tête dont tu viens parler de Robinson. L'éducation nationale est mal foutue. Il n'aide pas les gamins à se sentir bien. Au collège, âge compliqué. Il n'ose pas prendre la parole. Peur du jugement. Là, on arrive sur un autre débat, mais on a compris que c'est culturel. Le cercle pas être disparu. Attends, qu'est-ce que tu as le laisser Eh oui, mais tu vois... C'est vrai que le cercle des poètes disparus nous a tous touchés et on, et on aurait rêvé d'avoir un prof comme lui. Absolument. Aujourd'hui, aujourd c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire un truc, et moi je prêche pour ma paroisse, mais j'ai tendance à dire arrêtez de mettre vos gamins à faire du piano. D'ailleurs, j'ai un conférencier qui est le patron des neurosciences de l'Institut Pasteur qui explique à quel point le piano fait chier les enfants, ça ne les rend pas du tout heureux, il faut arrêter de mettre ses enfants au piano. Mettez-les au théâtre, bordel, ils, auront, ils seront... Ils auront le plaisir de prendre la parole en public, de monter sur scène, d'être beaux, de prendre la lumière, de parler à des gens qui voient pas parce qu'il y a les écrans et parce qu'il y, y a la lumière dans les yeux. Et puis, ça va les rendre heureux. Le piano va les faire chier. Alors, vous, vous serez content parce que vous aurez un gamin qui jouera au piano le dimanche quand vous inviterez la belle-mère, mais franchement, il faut arrêter l'économie. Enfin, bon, j'espère qu'il y en auront quand même quelques-uns qui le feront par vocation, parce que c'est bon d'avoir un concert d'un pianiste virtuose quand même, attention, parce qu'à cause de toi, on risque de ne plus avoir de pianiste en France. D'accord, Je comprends bon, ton message. on va seul. modérer mes propos, d'accord. <rire> mais je comprends ton message, tu as raison, tu as raison. Il y en a plus qui qu font que... du piano que de théâtre en version les courbes quoi. Je... Oui. Ah oui, tout à fait, on, on est tout à fait d'accord euh, Fabrice, l'improvisation est une école formidable pour les conférenciers Oui, aussi, bien entendu, hein, Fabrice Et donc tu es très bon client d'ailleurs de. Tu l'as démontré, bien sûr Mais de toute façon, un conférencier qui a fait du théâtre Ou fait du théâtre et fait de l'impro Est un conférencier qui maîtrise la scène différemment On est d'accord alors, je suis assez d'accord avec ça, mais euh, euh, je ne peux pas m'empêcher de rajouter un truc, c'est que euh, quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole sur scène et qu'on pense qu'on est quand même à l'aise euh, en conversation, on se dit, ce n'est pas grave, l'improvisation va me sauver. Non, non, non, non, <rire> tu seras nul. Donc, l'improvisation est une arme supplémentaire mais oui. ce n'est pas voilà. la qualité nécessaire et suffisante. Elle est nécessaire, mais pas suffisante du tout. Donc, ouais. euh, c'est comme un joueur de jazz. Évidemment, oui. euh, s'il s'est improvisé, c'est un bon joueur de jazz. Mais s'il n'a pas répété euh, pour être capable d'improviser, il sera nul. Voilà. On, on, on, on, je ne pas si ça. clair, il mais. Si, si le jazzman est excellent, c'est parce qu'il joue plusieurs heures par, par jour. Euh, et, et ça m'amène aussi sur, sur une, une notion que, que j'entends souvent. On vient souvent me trouver en me disant oui, mais moi j'ai besoin d'être authentique. J'ai pas besoin d'écrire mon texte, ça va aller. J'ai besoin de ça. C'est faux. Tous ceux qui viennent vers moi en me disant j'ai besoin d'être authentique, déjà il faut pas confondre authenticité et sincérité. C'est pas la même chose. Et on peut scénariser, écrire l'authenticité, euh, mais tous les conférenciers qui viennent en me disant « oui, mais moi, je ne peux pas apprendre un texte », déjà, ça va être désorganisé, il va y avoir des digressions, ça va exploser le temps, on va peut-être perdre le fil, tu vas perdre le fil, mais oui, franchement, c'est pour ça que, euh, merci Eric de, de rebondir là-dessus, bon je sais que Fabrice le dit en complément du conférencier, tu l'as très justement dit aussi, hein, Eric, mais ça ne doit surtout pas être un prétexte, voire une excuse pour ne pas écrire sa conférence. Voilà, c'est ça. Non, ce pas pour contredire Fabrice. Ce hein, n'était pas, pas, oui, pas non, mon propos, mais parce qu'il qu a raison que l'improvisation, comme le théâtre et tout ça, sont des, sont des armes supplémentaires, comme l'humour. Hein. C'est pour ça que moi, je travaille Absolument. avec Scott et, et avec des conférenciers pour dire, écrire une blague, bah, typiquement, voilà, je vais rester sur le sujet de l'humour. Par exemple, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'aime bien improviser l'humour, puis j'aime bien les jeux de mots et tout ça. Bah, tu sais qu'on démontre en moins de cinq minutes que... Euh, 9 jeux de mots sur 10 que tu vas nous faire, ne vont nous, pas nous faire rire, ne vont pas être drôles. Pourtant, tu auras improvisé et tu auras été le roi du calembour pendant, pendant 4 minutes. Mais, mais en fait, il n'y en aura qu'une qui va vraiment nous faire marrer. Donc, ouais. si tu ne travailles pas, et ben, je suis désolé, tu auras, auras 90% de déchets. Donc, tu es gentil, tu es brouillon, tu les jettes. Nous, on n'en va <rire> tout. Et soit dit en passant, c'est ce qui fait, entre autres... La valeur du conférencier, outre son expertise, c'est aussi ce travail de mise en scène, de répétition, de structuration, de temporisation, voilà, de, de, de, de, de, de, de mise en scène. C'est un vrai travail de longue haleine. Euh, nous avons Frédéric qui nous dit, merci Eric, collégien très timide, j'ai découvert le plaisir de monter sur scène grâce au théâtre à l'âge de 13 ans, une super école. Euh, on a Démora qui nous parle d'un pianiste de Richard Klederman. <rire> Fabrice, bien entendu, avec une bonne maîtrise de son sujet. Voilà, on avait compris, hein, Fabrice, merci. Euh, Isabelle, mettre des cours de théâtre au programme à l'école pour réveiller et réveiller ses têtes, pour mettre un peu de paillettes dans les yeux et travailler les signes de soi et la confiance en soi. Et Fabrice, qui confirme qu'il est d'accord avec toi, c'est plutôt rassurant. On arrive malheureusement déjà à la fin de notre rendez-vous. Euh, Eric, merci euh, énormément de ces échanges euh, et même parfois contradictoire, c'est très intéressant. Toi, tu as ton œil d'agent de, de, de, de conférencier, moi de conférencier sur scène, et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a eu quelques échanges que j'ai trouvé extrêmement profonds et, et très utiles. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous donner, une pépite pour ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être devenir conférencier ou euh, se lancer dans ce métier, ou sont peut-être dans ce métier, mais n'arrivent pas à décoller Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Qu'est-ce qui fait le bon conférencier qui peut prétendre à, à un succès Ouais, c'est difficile parce que, parce que ça ressemble à euh, « Ah bon, alors en fait euh, j'ai écouté, euh, j'ai entendu la promesse, j'ai tout appliqué et, et, et néanmoins, ce euh, n'est pas facile. » Donc, euh, là, je vais dire, euh, je, vais, je, vais, euh, je vais piquer une phrase à une de mes conférencières préférées, euh, « Abandonner !» Jamais Donc, ça, ça, <rire> ça c'est ma pépite. Euh, ça veut dire qu'il faut de la persévérance, il faut de la confiance en soi et puis il faut se faire aider. Euh, alors, toi, tu as une école de conférenciers, il euh, y, y en a deux ou trois autres que je connais. Euh, je pense que vous êtes tous euh, euh, avec vos méthodes et, et, et apporté euh, beaucoup de choses. Moi, j'avais suivi l'école de Christine Morlaix. Euh, oui. euh, euh, elle m'avait invité, donc j'avais observé euh, des, des conférenciers à prendre avec elle. Je trouvais que c'était très, très bien structuré et tout ça. Et donc, j'avais découvert aussi, tu vois, c'était au début de, de, de mon travail, j'avais découvert tout ce qu'il fallait apprendre quand on, quand on voulait devenir conférencier. Et j'estimais que c'était aussi valable pour des conférenciers occasionnels. Ce n'était pas que pour les pros. Donc, en fait, il faut être capable de comprendre que même quand on est à l'aise euh, en public, qu'on n'a pas ce, ce, ce stress euh, du départ euh, à combattre, euh, ça va représenter beaucoup de boulot. Donc, il faut avoir du temps à y consacrer, ce n'est pas du boulot décousu, tu ne peux pas bosser une heure là-dessus tous les trimestres, ça ne marche pas, c'est comme un instrument de musique, il faut bosser un peu tous les jours, je pense, ou toutes les semaines en tout cas. Ça représente vraiment beaucoup de boulot, d'écrire une belle conférence, de, de bien la maîtriser, de bien la jouer, de l'avoir corrigée plusieurs fois, etc. Euh, et puis, euh, après, la difficulté, c'est de la vendre. Et, ouais. et malheureusement, mon constat, après 4-5 ans dans cette profession, c'est qu'en fait, ce que je pourrais dire, c'est qu'on ne vend pas une conférence, mais des clients achètent une conférence. Mmh. Donc, il faut répondre présent quand euh, il y a une expression de besoin, quand un client dit « moi j'aimerais un conférencier sur tel sujet » ou « j'aimerais avoir Michel Poulart en conférence ». Si Michel Poulart, il n'est pas là pour dire « ok, je viens eh », ben, la conférence, ce sera quelqu'un d'autre qui va la faire. Et puis, si c'est sur un thème, machin, il faut pouvoir être référencé euh, euh, correctement euh, sur ce thème-là pour que les gens pensent à vous. Donc, après, c'est difficile que les gens pensent, pensent à vous tant que vous n'êtes pas connu. Donc, il faut réussir à alimenter une forme de bouche à oreille. Mmh. Et ça, à toi, toi qui as fait ce métier-là en partant, comme tu disais tout à l'heure, de manière autodidacte. Il faut plusieurs années pour que l'effet boule de neige soit suffisamment conséquent et puis pour qu'on se dise... Ce sujet-là, c'est euh, ce conférencier. Je l'appelle, je trouve ses coordonnées facilement grâce à Google et puis, euh, puis l'affaire dans le sac. Donc ça, c'est long. Et, et aujourd'hui, euh, les techniques de génération de bouche à oreille, malheureusement, parce que là, pour le coup, le monde n'a pas changé, le premier média, ce sont les médias nationaux, les médias habituels. Si vous avez une chronique à la télé, si vous êtes invité régulièrement sur des plateaux, si vous avez une émission de radio, si euh, euh, vous écrivez dans la presse, euh, tout le monde pense à vous, euh, y compris d'ailleurs pour les maîtres de cérémonie, hein, ça marche aussi. En gros, vous êtes célèbre parce que vous êtes vu à la télé, donc on pense à vous. Et puis sinon, bah, il faut devenir votre propre média. Donc, ça veut dire il faut alimenter les réseaux sociaux sur votre domaine d'expertise, sur de votre... de et, mm -hmm. voilà, et voilà. Et puis, euh, et puis, euh, accepter de faire quelques conférences un peu gratuites au départ, pour qu'on vous repère, qu'on fasse un nouveau et, ouais, et, et, et ceux qui me suivent depuis de nombreuses années savent que ça a été ma démarche. C'est-à-dire que j'avais compris très, très tôt que je, si je n'avais pas de notoriété je ne pouvais pas donner de conférence, et j'ai consacré tout mon temps à créer énormément de contenu, un blog qui existe aujourd'hui et qui a plus de 10 ans, qui s'appelle sourced'optimisme.com. Je suis sur YouTube depuis les, les, les débuts de YouTube, je crois que je suis sur YouTube depuis 2008, euh, et euh, voilà, plus de 500 vidéos, et c'est un énorme travail de fond pour travailler sa notoriété. Et moi, je le dis toujours, euh, un conférencier ne pourra pas avoir le succès qu'il espère avoir, s'il si n'a pas travaillé, s'il n'a pas donné, s'il n'est pas visible, si on le, si on le googlise et qu'on ne le trouve pas, eh bien, il ne sera nulle part. C'est un vrai travail de fond et aujourd'hui, on parle d'influenceur. Si un conférencier n'est pas influenceur et créateur de contenu, sauf si tu es un écrivain d'un best-seller ou effectivement ancien ministre ou président ou philosophe euh, réputé, quand bien même philosophe qui a écrit des livres, parce que tous les philosophes ne sont pas conférenciers, eh bien, tu n'y arriveras pas. Voilà. Euh, on va arriver, on arrive déjà malheureusement à la fin de notre rendez-vous. On va laisser la parole à, à Anne qui va nous faire, à sa façon, le résumé de ce qu'elle a compris de cet événement. Et on a failli avoir un accident. Voilà, c'est parti Ce que j'ai entendu aujourd'hui me donne envie de vous inviter à un voyage. Me voici parti faire le tour de la toile et de ses multiples possibilités. Aujourd'hui, tout est possible. Je peux découvrir, en restant dans mon canapé, les artistes du monde entier. Cela, me do cela donne aussi la possibilité d'oser créer, ce qui nous fait vibrer. Le monde du numérique ouvre les portes où tout est possible. Bon, j'ai envie de voir une conférence. Oui, mais comment m'y retrouver avec toutes ces possibilités Eh bien, en un clic, je pars directement sur la, la plateforme Let's Speakers, qui va me guider vers la personne qui sera celle qui me fera du bien au moment où j'en ai besoin. Depuis la crise, je me suis habituée au numérique. Et je dois dire que j'adore. Mais je pense à ces conférenciers qui ont rencontré du découragement de ne plus monter sur scène. Car le speaker a appris à être sur scène, à entendre les applaudissements mais le voilà confronté à la caméra et au silence du public. Mais il se connecte à ses réussites passées et ça va lui permettre de ne pas se décourager, de ne pas perdre sa bonne humeur et son découragement. Il comprend ainsi qu'il peut, à travers la toile, transmettre ses messages et ses émotions comme le font les acteurs de cinéma. C'est un autre travail de parler face à une caméra. Mais c'est aussi oser se plonger pleinement dans un autre monde, oser traverser la caméra, oser se mettre dans un état d'esprit qui fasse rayonner son message à travers les câbles du net. C'est aussi imaginer qu'on est en face, c'est est aussi imaginer qui on a en face, tout en gardant ce qui doit être partagé. C'est imaginer les réactions, c'est entrer dans un autre monde, un monde magique aux multiples possibilités. Le distanciel ne demanderait-il pas à l'ego qu'il ne, qu ne soit nourri que par le message et non par le regard du public dans la salle Affaire à suivre. Le conférencier, qu'il soit en présentiel ou en distanciel, doit rester un allié qui vient servir une cause de celui qui organise l'événement. Il doit incarner son message dans un spectacle vivant. Il doit être capable, il doit être adaptable à la demande et surtout s'adapter au public. Une dernière chose, parler n'est pas toujours inné, mais rassurez-vous, cela s'apprend. Cela demande du travail, de l'investissement, cela demande du temps, mais cela s'apprend. Mais surtout, n'abandonnez jamais. Merci beaucoup pour cette, pour cette chronique de synthèse. Eric, qu qu'est-ce qu que tu en penses Très bon, très bon, comme d'habitude. Hein. Bravo, bravo, merci. Merci à toi, Eric, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Ça a été un vrai plaisir et euh, au vu des commentaires très nombreux qui ont fusé, ça a été un sujet très intéressant. Merci pour ta générosité et pour ton ouverture. On a, avant de nous quitter, j'aimerais quand même qu'on regarde. Euh, hum, hum, hum. Ah oui, alors on a ici Laurent. Merci pour cette soirée à tous les deux. Ce fut pro, passionnant, authentique. Je vais poursuivre mes écrits sur mes sujets de conférence. Très bien. Bonne initiative, Laurent. Bravo. Euh, le succès aussi, c'est développer son réseau et avoir les bonnes personnes. Tout à fait. Okay. C'est aussi le rôle de cette émission, c'est essayer de vous faire rencontrer des bonnes personnes, comme ce soir, Eric. Euh, quand j'aurai écrit l'une de mes premières conférences, je rendrai l'école de conférencier. T'inquiète, et je te ferai tout réécrire. <rire> Donc voilà, très bien, c'est très très bien. Entraîne-toi. <rire> Merci Eric, Michel, pour ces échanges intéressants. Une belle soirée, riche d'enseignements. Fabrice, je euh, Sophie, Salut qui nous dit Fabrice. le travail de l'humour, est-ce qui m'a semblé être le plus difficile Et pourtant, tu as démontré que tu es capable de nous faire rire, mais parce que nous y avons travaillé. On a travaillé cet humour, comme disait Eric. L'humour ne s'improvise pas, c'est extrêmement compliqué. Même les réalisateurs de films vous diront que le plus dur, ce sont les films humoristiques. Et moi, pour avoir eu le privilège de jouer dans un film de Fabien Antoniente, euh, ça se joue parfois à la micro-expression, à la microseconde oui, et bien parfois, bien. ça va même jusqu'à 30, 40 fois refaire la scène pour cette micro-expression qui, qui devrait correspondre. C'est très dur de faire rire, c'est vraiment pas facile. Oui. » Euh, Isabelle, très beau, très joliment dit, merci à vous, pour vous trois pour cette soirée. Ça, c'est pour toi. Euh, <rire> voilà, regarde, tu peux dire, alors, regarde dans la caméra, merci. merci. <rire> euh, Frédéric, euh, merci Anne. Frédéric, euh, merci Anne, super chronique. Euh, Frédéric qui t'applaudit. Voilà, tu as, as une standing ovation de loin. Voilà, ça, c'est une standing ovation numérique. Alors, une standing ovation, Fred, tu mets plusieurs applaudissements. Alors, c'est toi qui as dit que c'était une standing ovation. Ouais, il a, ouais, mais... il a ça... applaudi... Genre... Ça me plaît de le dire. Ah oui, okay, okay. <rire> euh, Nous avons Anne, je te retrouve, c'était top. Voilà. Pourquoi tu l'avais perdu <rire> Euh, Laurent, waouh, merci pour cette top chronique Anne. Ça c'est pour toi, vas-y prends, ça fait du bien pour le syndrome, pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. Euh, merci à vous trois, nous dit David. Merci à toi David d'avoir été fidèle et d'être resté jusqu'au bout. Merci à vous trois et très vite. Merci à toi aussi d'être resté jusqu'au bout. Immense. Merci. Le temps passe vite en vous écoutant. Ça c'est un merveilleux compliment et on le fait merci. le même quand un conférencier merci. est bon. On dit la même chose. Merci. Voilà. Les amis, merci beaucoup pour ce rendez-vous. Eric, merci beaucoup pour ta présence. Euh, Avec et Éric, de toute façon, le métier fait qu'on est encore voué à, à communiquer et rester euh, en tout cas en lien. Merci en tout cas pour ce que tu fais pour le métier. Merci en tout cas pour, pour ce que tu fais pour l'école, parce que tu, tu nous soutiens par ta présence. Merci pour tous les conférenciers que tu as mis en avant et que tu as soutenu pendant cette crise sanitaire. Et Dieu sait que c'était compliqué. Tu, es, tu as fait preuve de plein d'initiatives. Mmh. Et je profite de cette opportunité pour te remercier personnellement et au nom de tous les conférenciers d'être ce si bon représentant du métier. Ah, C'est gentil, merci beaucoup, merci, ça m'encourage me, ça à continuer. Vas-y, fonce, on a besoin de toi. Les amis, euh, je vous dis à très très bientôt, Eric, à très bientôt, et je vous dis à la semaine prochaine, les amis, euh, je ne sais même plus où est la Voilà, à la semaine prochaine, <rire> voilà. voilà lundi prochain 22h ne loupez pas ce rendez-vous, n'hésitez pas à partager euh, le replay de, de ce Talk Talk Show, en parler autour de vous et si toi tu es un expert et que tu veux intervenir dans l'émission et que ça m'intéresse eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message et euh, tu seras invité dans l'émission. Les amis je vous souhaite une bonne semaine tu veux peut-être encore dire quelque chose Ah non, je vais dire continue, alors je suis muette, <rire> au revoir Tu, tu, tu es muette, mais... au revoir A <rire> très bientôt les amis, au revoir